Et salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau mardi débat, mardi débat, c'est tous les mardis comme son nom l'indique sur la chaîne de l'AS Monaco. Ouais c'est logique les gars, je suis comme tous les mardis accompagné de mes deux chroniqueurs Idékun et Le Poulain, comment ça va les gars Salut Luthor, salut le chat, salut tout le monde. Salut salut Oh, euh, il nous a fait un salut salut de fête, de fête foraine. Un de forain Et on a un, euh, comme d'habitude, un excellent invité, Will, comment ça va Will Salut tout le monde, salut les gars, salut le chat. j'espère que tout le monde va bien, ça va nickel et euh, merci pour l'invitation. Très heureux. Ah, c'est nous, on te remercie, hein. très, très, très, très très content que tu sois là, frérot. Exactement. Merci, c'est gentil. Très ouais, depuis le, temps, depuis le ah, temps, depuis le temps. Enfin, ouais. on y arrive. Ça devait être, c'était prévu que ce soit le premier invité, mais vu que la première émission, on a été obligé de l'annuler pour cause de Covid. Bah, il est là, oui, il ouais. est, là. Il, est là, <rire> il a reporté, mais il est là, il est là. Euh, écoutez, je vous propose Kima, tu nous présentes tout simplement, oui, non euh... C'est fait d'armes, ouais. etc. Allez, c'est bah, à toi. Bah, bah, Oui, ça fait pas mal de temps que je le suis. C'est un, un super streamer FIFA du coup, et un créateur de contenu en tout genre. Il est, je crois que tu es dans plusieurs réseaux, tu es sur TikTok, etc. Ouais. Et euh, voilà, focus sur FIFA, euh, essentiellement voilà, du contenu autour de ce jeu-là. Euh, il est aussi euh, EA Game Changer, hein, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, tu exact, fais partie ouais. entre guillemets des streamers, des créateurs de contenu qui sont, on va dire, euh, je ne sais pas si on peut dire affiliés à IF France, ou affiliés en à En vrai, ouais, un petit peu, quand, ouais. Même. Ouais, petit peu quand même. Du coup, ouais, vous avez enfin, vous faites pas mal de petites OP. Euh, ouais, on, on, c'est ça, on, on a des, des, des OP, on a des, des, des, des événements, parce que tout le monde pense souvent que c'est euh, des choses euh, que liées à FIFA, mais pas que, mmh. parce que des fois, on fait des, petites, euh, des événements caritatifs pour les enfants défavorisés, et, euh, les, les quartiers... Euh, Bon, c'est un peu plus compliqué. Donc il y a plein de ouais. trucs, il y a plein d'initiatives comme ça. C'est pas juste Axe FIFA, même si évidemment, c'est important. Vous avez aussi un rôle de, de, de, de dire ce qui va pas et ce qui va sur le jeu. Faire remonter les voilà. infos, ouais. Ça, c'est important. Ouais, ça, c'est hein. ouais, vrai. Et, euh, cette année, euh, bah, souvent, c'est assez décrié ce rôle parce qu'on a l'impression que. Tout on... est décrit. On... Vous êtes les enfin, responsables. Ouais, voilà, c'est ça. Mais euh, nous, on, on, est un petit peu, on fait un peu remonter les. Les retours, mais après, voilà, le développeur reste le maître du jeu et c'est lui qui change ou non, qui décide ce que va devenir en fait le jeu. Donc, souvent, c'est compliqué. Tu es là, il y en a qui nous prennent à partie et tout. Ouais, c'est clair, c'est ça c'est bon. Ça, c'est les réseaux sociaux. Salut le chat, salut le chat, salut monsieur Catron. Arrête, t'étais un parfait invité hier. Yo, mon kini, yo, Pedrito, yo, Jalil, t'inquiète pas, il va y avoir la bagarre. Et bah d'ailleurs, je vous propose un petit peu de vous donner le menu de ce mardi débat, on va commencer par un sujet sur Konami, vous avez vu, hein, vous, je vous rappelle, hein, là on va parler de tout ce qui s'est passé cette semaine comme info sur les jeux de foot, Konami a annoncé qu'ils ont fait un bénéfice, <coughs> euh, bah, le plus gros bénéfice de leur histoire sans jeu de foot, donc ça bien sûr on va en parler Ensuite, on va parler de FIFA. On a Will, donc bien sûr, on va parler de FIFA. Est-ce qu'il y a trop de cartes sur FIFA Mais surtout, est-ce que les gens préfèrent pratiquement plus collectionner des cartes que jouer au foot Important. On va parler également de Sora. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Sora. Mais là, il y a eu une vente record. Hein. Un all and qui a été vendu 650 000 euros. Ouais, on ne parle, parle pas de… Rien mais... que cela. Voilà, rien que ça. Ah oui. Et d'ailleurs, <rire> c'est le Poulain qui va non. nous parler de ça. On va parler également de goals. Ils sont encore… Loin, encore très loin. Donc voilà, petit sujet sur gauche vous allez voir qu'il y a plein de choses à dire. Ensuite, eFootball qui nous a annoncé un nouveau partenaire exclusif. Est-ce que ça veut dire que… Bah Est-ce que ça sent bon par rapport à eFootball On en débattra ensemble. Et enfin, on vous parlera du tweet de la semaine sélectionné par IMAD. Vous allez voir que c'est un petit comparatif entre eFootball et FIFA. Encore une fois, bah voilà, on, va, on va en parler et je pense que ça va faire beaucoup réagir. Donc, n'hésitez pas à participer dans le chat sur tous les sujets. Les gars, on est avec vous. Est-ce que vous êtes chaud, les gars Let's go hein. Pas mal chaud, de choses à dire, là. Un... Euh, ça ouais. fait un beau programme, hein, mine de rien. Exactement. <rire> Exactement. Bah, c'est parti, les gars. On va parler de euh, Konami. Konami qui a annoncé son plus gros bénéfice euh, sur le semestre de l'histoire, je crois, de son histoire. Je ne sais pas, Will, si tu as vu l'info. Oui, j'ai vu, j'ai vu. Voilà, bah, c'est bien. Will, il suit, il suit. Euh, gros, gros bénéfice. Alors, euh, ça court de avril, fin avril à décembre 2021. Donc... Mm. Pour, euh, voilà, pour lancer le débat, je vous précise juste que forcément, bah, au niveau des jeux de foot, il n'y avait pas grand-chose. En tout cas, euh, PES 2021 a été pratiquement plus joué. Le jeu mobile était dans sa période creuse. Hein, à cette époque-là, c'est là où je pense qu'il y a le moins de microtransactions. Donc, c'est surtout axé sur bah, tout le reste. Donc, Konami, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de jeux de foot Eh bah, bien, vous les gars, le poulain, qu'est-ce que tu de ça alors moi je suis euh, je vais juste apporter une petite euh, une petite précision sur le fait qu'il n'y avait pas de jeu de foot. Euh, la stratégie de, de Konami et pour tous ceux qui jouent à MyClub sur PES, je pense que vous êtes au courant que bah euh, contrairement à FIFA, les icônes sortent au début, après avec des versions euh, euh, Prime Moment etc qui arrivent un peu plus tard. Euh, Konami euh, ils peuvent avoir le par exemple Kaka il est sorti en juin. Ou en juillet, je crois. Ouais, mais. Enfin, les... Ils ont des licences avec des icônes. Aussi. Je crois qu'il y avait ne ne Neymar ah, qui, commence... qui sort en juillet. Ils commencent à dire ça des bêtises, délire. les gars. Ils commencent bien. Non, non, au contraire, je répare tes. Non, c'est pas parce qu'ils sortent du contenu que c'est joué. On très bien. Non, non, mais quand même, au moment où Kaka est sorti et où Neymar est sorti, il y a énormément mais... de monde qui a payé pour les paquets. Et ça faisait partie de leur stratégie, en fait, de sortir des choses payantes un peu toute l'année. Mais de toute façon, je pense pas que le BNF soit principalement lié à PES21. Ah non, non, mais non, attends, fait une attends, je t'arrête tout de suite. Dans le bilan, ils ne parlent même pas de PES. Donc euh, c'est même ils pas... Ils sont... Ouais, ouais. Donc c'est même quoi, pas... dans les, les yu gi -Oh, C'est euh... Yu-Gi-Oh! Je, ouais, ré... je vais récapituler. Le... Il y a deux gros points. Le premier point, ce n'est pas du tout jeux vidéo. C'est les pachinkos et les salles de sport. C'est ça. Salles de sport. Ah, ah, oui, je ne savais même pas oui. qu'ils faisaient des salles de sport. J'ai découvert et ça. Il ouais, y, y a des complexes sportifs Konami. Exactement, Konami. Et l'autre côté, effectivement, c'est les jeux vidéo. Euh, surtout avec, euh, bah oui, avec euh, la du, licence Yu-Gi-Oh Du Yu-Gi-Oh Du yu gi, -Oh, hein, du yu -Gi -Oh, Qui est le, le fer de lance du secteur jeu vidéo hein. C'est un jeu de baseball, les gars Exactement Et, ouais, et l'élément le... principal, le chaînon finalement, entre tous ces jeux-là, c'est que ce sont des jeux mobiles Et ouais. c'est là ouais. où on à chaque fois, on a déjà débattu, les gars Le mobile, ouais, ça va faire partie, euh, c'est présence présent, c'est aussi euh, un grand de l'avenir du jeu vidéo Ah, c'est clairement un jeu... marché qui s'installe hein. C'est un marché de Toi, Will, toi, toi, bah, et... oui, es, t es, t es T'es jeune, t es, t es, tu fais du TikTok, tu ça veut dire que t'es ouais. dans le... Oh mon dieu, le boomer ah, oui. <rire> ah, clair. Attends. Pas pas, mais... attends, je crois que t'es vachement présent attends, sur Whatsapp de... bah, Non mais attends, de... tu, de... ah, bah, tu, de... ah, bah, tu de... portes des casquettes pas, à l'envers, non Non mais attends, non mais attends les gars, arrêtez, arrêtez Ah la tu l'as dit, elle était ouf Ah ouais, là, t'as 65 ans, là Ça va les gars, il est où le respect Laissez-moi parler à mon invité, s'il vous plaît Vas-y, vas-y, fini frère toi, Will, les jeux mobiles, comment tu vois ça Genre tu joues à des jeux mobiles, tu joues à des jeux de foot mobile, FIFA mobile, tout ça ou, ou pas du tout Non, moi je pense je ne suis pas la cible. Je ne suis pas la cible, même si ouais je suis jeune et que j'aurais pu l'être. C'est juste une question de goût et, et de préférence. Moi, je n'ai jamais été trop branché sur les jeux mobiles, mais ce n'est pas pour autant que ça ne marche pas. Hein. Ce n'est pas parce que moi, ah oui je n'y joue pas que... Que la généralité euh, euh, que les autres n'y jouent pas non plus. Hein. Donc euh, moi, je le vois dans mon entourage, il y, y en a énormément, ils sont hyper là-dedans, hyper ouais. connectés, hyper, euh, hyper, euh, hyper branchés. Donc euh, ça marche, hein. ça marche. Et puis en plus, dans tous ces petits jeux, souvent il y, des, des, y a un système de micro transactions ah bah, qui fait que tu vraiment. dois payer pour passer ah, des <rire> niveaux, et etc. etc., etc. Ou paquet des decks de cartes si on parle de Yu-Gi-Oh ouais. Ouais, donc franchement c'est J'en parlerai fort, sur mon blog. J'en parlerai sur mon blog, Non, mais en vrai, <rire> en vrai, non, non mais... ouais. c'est clairement ça, excuse-moi, Ali. Mais tu vois, on parlait de Yu-Gi-Oh! Là, il y a Duel Master qui est sorti, qui cartonne. Je crois qu'il y a quasiment, je sais pas, peut-être 10 millions. Moi, ouais, j'ai vu l'info, 10 millions de téléchargements. Euh, du coup, durant l'année dernière, c'était plutôt de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Ça, il mm -hmm. marche de ouf. Il a 5, Voilà, c'est parce qu'on a beaucoup l'image de PES en déclin, de eFootball avec leur sortie, entre guillemets, cataclysmique. Mais il y a des jeux qui marchent très bien et qui sont, euh, voilà, sont j'allais dire, adulés, mais il y a une vraie commu, il y a de l'engouement, etc. On Alors, parle de millions de téléchargements. Deux choses, ouais. on n'est pas là pour faire le. Excuse-moi, je te donne la parole juste après. Ouais, on n'est pas là pour faire le contenu, deux, pour faire le, le constat. On, on est juste là mm -hmm. pour dire deux choses. D'une, Konami, c'est un énorme monument du jeu vidéo passé, mais actuel encore. Ils ont énormément d'argent, il ne faut pas croire. Il y en a, je dis ça parce qu'il y en a toujours qui, qui en parlent comme si c'était un éditeur indépendant. Et de, deuxième chose, je veux surtout vous, vous entendre sur, est-ce que Konami a intérêt à vraiment relancer son jeu de foot, a besoin de relancer son jeu de foot, et du coup, est-ce que vous, vous pronostiquez qu'il va re, repartir de l'avant Tu vois, Ali, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça bah, en, en fait, pour moi, ça fait, ça fait des années que j'ai remarqué une tendance dans le jeu vidéo. Un jeu vidéo, ça coûte cher, surtout avec les nouvelles générations de consoles, ça coûte hyper cher au développement. Et un jeu mobile, ça coûte, en ah bah, comparatif oui. à un jeu next-gen, ça coûte absolument que dalle. Ouais. Absolument que dalle, parce que ton jeu, il a une durée de vie de 4, 5, 6 ans. Mmh. Un jeu avant qu'il meure, un jeu mobile avant qu'il soit vraiment euh, bien fait, ouais. désuet, en fait, bah, t'en as profité pendant 6 ans. Les microtransactions, les montants sont les mêmes, voire plus chers. Et euh, en termes de développement, t'as pas besoin d'équipe énorme et, euh, et de travail graphique, etc. Et puis de toute façon, il évolue au fil du temps. Donc au début, c'est un jeu basique, et ensuite, il évolue avec du contenu. Donc. Euh, moi, si je me place du point de vue de Konami, et je ne dis pas que c'est l'idée voilà, euh, que je me fais du jeu vidéo, mais euh, vous remarquerez qu'il y a beaucoup moins de variétés de jeux vidéo qui sortent aujourd'hui, parce que c'est un risque. Euh, de, de créer, donc... de partir sur autre chose. Exactement. Ouais, exactement. Ouais. Avant, tu pouvais trouver des jeux de ski, de ouais. snowboard, de machin. Vrai, Ça n'existe plus. Et, ah, euh, bon et Konami, enfin, sur un jeu qui va lui coûter, j'ai encore une fois une bêtise, mais qui va lui coûter 200 millions à développer, ils vont récupérer des milliards. Ils vont peut-être récupérer des milliards sur... Euh, football ou un truc comme ça, ou PES ou un machin comme ça, mais ça va leur coûter peut-être un ou deux milliards à le développer. Ouais, Donc, du coup, euh... Voilà pourquoi en fait on parle de bénéfices parce que le coût de développement, il est tellement réduit qu'en fait, quasiment tout ce que t'encaisses, c'est du bénéfice. Ouais, Moi, je l'ai trouvé vachement intelligent. Ça me... ça me, me. Ouais, c'est <rire> une belle analyse. <rire> hein, ah, bon je suis bon, choqué là. Ouais, ouais, bon. Je vois, pas... je... ouais, même Imad, il n'est pas bien. Il se dit qu'est-ce qui se passe Je suis d'accord avec lui. Moi, je vais faire où, le mec exprès pour, pour la bagarre. Non, mais il a tout dit. Il a très bien ah bah résumé. Aujourd'hui, pour revenir à eFootball, les mecs, en fait, le truc, c'est est-ce que finalement, la tendance ne serait pas aussi de se dire que d'ici quelques années, eFootball, on sera en mode full mobile. On l'a parié vois. ça, Imad. E on l'a parié. Ouais. On l'a on en en déjà, déjà parlé. Je le répète ici parce qu'on parle de Konami et du mobile. Mais en vrai, tu vois, je me dis, bah, les... Moi, mecs, si j'avais une pièce, ça serait là-dessus. Ils ont une audience, en vrai, euh, en ouais. vrai pourquoi, euh, pourquoi pas, tu vois. C'est ça. Euh, ouais, oui, un truc à rajouter par rapport à ça. Non, moi je, je, je, pas grand-chose, je pense qu'on on se rejoint un petit peu tous là-dessus. C'est juste je trouve ça un petit peu dommage quand même. Euh, après, il n'y a, a rien d'officiel, c'est voilà, notre euh, ma pensée personnelle, mais je trouve ça assez dommage. J'ai plutôt ce ressenti que Konami est en train un petit peu de délaisser eFootball, euh, anciennement PES. Justement, si l'entreprise arrive à, à, à générer autant de bénéfices, je pense qu'en soi, réinvestir, remettre un petit peu plus d'argent sur le jeu. Déjà... Ça ferait pas de mal, ça redorerait un petit peu le blason et il y aurait beaucoup moins de déçus. Quoi. Pas faux. Je trouve ça un petit peu dommage. Juste non, non, quoi. mais alors, il, il a raison, euh, c'est vrai qu'ils ont fait ouais, beaucoup de bénéf. Après, à, à, quand tu te mets méchamment à leur place, je pense qu'ils se disent pourquoi on réinvestirait sur un truc où on a eu un tel bad bug. Je sais pas, hein, je me dis, on a Ouais mais C'est ce pas spécialement une bonne manière de ouais, voir parce les que choses. Nous, en on voit ça comme, euh, tu sais, un peu le côté romantique euh, des fans, etc. Si on parle purement business, ouais. Ouais, ouais, Celui qui décide dans une entreprise c'est le directeur financier, euh, oui, hein. c'est pas l'artiste, oui, oui, oui, euh, oui, oui, c'est pas l'amoureux, malheureusement c'est le directeur financier qui dit bah, soit on va là dessus et on s'oriente là dessus, euh, soit on met la clé sous la porte, donc ouais, euh, ouais, Konami en ils en ont temps. vite fait leur choix. Ouais, mais en même temps, attention les gars, parce que Konami a quand même. Voilà, ils ont, ils ont voulu changer. Là, il y a l'Unreal 4, mais normalement, ça devrait être. Le jeu devrait être, déplo devait être pardon, déployé avec le Unreal 5. Euh, on a quand même une acquisition d'une nouvelle licence, d'un nouveau partenaire, et on en a parlé. On, on, va, va, en on va en parler, parler hein. juste après. On va en, parler tout à euh, en vrai, il y a quand même des signaux, les gars. Ouais, mais moi, le euh, ouais, football, en vrai, n'a pas dit son dernier mot sur console. Ah, les signaux, est est un, le mec, il est, il est tout bleu et tout raide et il a bougé un orteil. Hein. Les signaux, excuse moi ouais, mais... <rire> mais, mais tu vois, franchement, moi, j'ai eu ce ressenti plusieurs fois durant ces dernières années, les gars, dans la commune PES. À chaque fois, on se disait, purée, ça y est, c'est fini, etc. Et boum, on annonce le Bayern, on annonce la Juve. Et non seulement on annonce la Juve, euh, genre en mode euh, euh, partenaire, mais on te dit que dans FIFA, il n'y aura pas la Juve. Ouais, mais attends, et là tu nous compares Juve et Bayer, tout à l'heure on va pas parler de ça dans le nouveau partenaire. Donc, ouais, euh, garde-en ah ouais, sous le mais cul. Voilà, mais Je veux dire qu'il y a des signaux, tu vois, oui, ces se faire. Oui, bah années, écoute, tes signaux. On ne tu... trop sur quel pied danser, ouais, frérot. Tes signaux, tu vas nous les donner tout à l'heure. Préparez <rire> bien, parce qu'à mon avis, bah, il va se ce que tu vas dire. Non, bah... mais, euh, je pense que le point d'Imad, oui, ils n'abandonnent pas totalement, mais en tout cas, les moyens mis en œuvre ne vont pas être les mêmes qu que ceux qui avaient été mis en œuvre. Et de toute façon, on l'a vu au fil des années. On était clairement sur de l'efficience au maximum. On investit un minimum et on essaye de récupérer un maximum. Eh oui. Je pense qu'on l'a… Et c'est pareil du côté de FIFA, attention. Hein. Oui, c'est par... euh, se, ca... euh... se casse plus trop la tête à développer oui, un mode carrière, stylé, machin. Euh... On et bien, sur ce qui marche, Ce, sera... Quoi, ce sera le sujet d'après. Mais... Eh bah ben, les gars, transition toute trouvée, bim. FIFA, est-ce qu'il y a trop de cartes Mais c'est surtout… Euh... En fait, on... c'est parti de quoi C'est parti d'un constat, euh, Ali euh, mmh. C'est que, en fait, euh, c'est toi qui faisais les défis, tu disais, les mecs, en fait, ils jouent même pas, ils posent la manette, ils mettent un élastique juste pour avoir leur carte. Alors, alors <rire> je, je faisais pas les défis parce que j'ai pas touché un, <rire> à, à ni FIFA ni PES depuis un peu plus d'un mois. Mais, euh, mais ouais, je l'avais remarqué parce qu'au début, j'ai fait les défis pour avoir certaines cartes et euh, bah, j'observe forcément beaucoup les réseaux. Et je vois que sur Twitter, maintenant, euh, les mecs, ça poste des manettes avec des élastiques dans tous les sens. Euh, apparemment, le mode Rival, c'est devenu un, un désert, un truc absolument ignoble à jouer. Et, euh, et en fait, bah, je me suis dit, euh, ah, oui, il... c'est simple à comprendre. Oui, il a l'air d'être d'accord. Non, mais plus euh... ou moins. Il était comme ça. Il était comme ça, d'accord. Hein. Mais il il le coup, fait... plus, plus ou, ou moins. Ok, ah oui. je, je veux -y, bien dire. Oui, il y a eu du vrai, il y a eu du faux. C'est vrai que sur les objectifs à réaliser hors ligne ou en match amicaux, effectivement, tu as cette sensation que les gens. En Rivals aussi En Rivals, un peu moins. Il y en a eu récemment. Il y en a eu, mais ça n'a pas duré longtemps. Dès qu'ils ont mis en place, en fait, sur FIFA, ils ont mis en place des packs à récupérer en Rivals. Mmh. Euh, et il ne fallait ni gagner ni, voilà. euh, ni, ni, ni perdre, per il fallait ah juste ouais. lancer un match, en fait. Ah. Donc ouais. les gens ont, ont, ont... Allez, ça a duré, ça a duré quelques jours, hein, mais, mais là, à l'heure actuelle, je pense que la globalité, les trois quarts des joueurs ne le font plus. Mais du coup, ouais. c'est vrai que... Mais euh, du coup, Donc, ouais. en fait, moi, je veux, je veux bien que ça ait duré quelques jours, mais par contre, ça montre quand même un état d'esprit qui est de quand on met un événement pour certaines cartes ou pour certains packs, en fait ça prend le pas sur le plaisir de jeu. C'est ça le truc, ça peut, être, ça peut durer 3 jours, 4 jours, comme ça peut durer des mois. Si EA te fait durer le truc pendant un mois, eh, tu les auras les mecs pendant un mois qui vont me poser la manette. Et c'est ça en fait moi que, que je trouve assez triste, c'est qu'aujourd'hui les mecs se battent plus pour être bons, pour bien jouer ou pour kiffer, ils se battent pour avoir Gendouzi 99, euh, Robert, euh, tu vois mmh, mmh. Et ouais je trouve ça assez triste Justement le débat, le débat Est-ce que ce serait pas Les, les, les mecs qui préfèrent collectionner des cartes Plutôt que de jouer au foot tu vois Et c'est là où en fait les jeux mobiles C'est exactement ça J'ai joué à un jeu Dragon Ball pendant très longtemps Et, et le but c'était de collectionner des cartes Mais moi je voulais les cartes Mais au moins c'était affiché c'était ouais, affiché. Mais, mais là, la collection... Demain, le mec, il achète des voitures. Tu vois, il fait une collection de voitures. OK, tu les regardes. Tu Voilà, il y a l'esthétisme. Il y a tout ce côté rare. Là, on n'est pas dans ce cas-là, tu vois. Moi, en vrai, tu vois, Will, tout à l'heure, j'ai lancé quelques matchs en Rivals. Je suis tombé, tu vois, sur un mec qui, qui a lâché la manette avec son, son élastique. Moi, je suis d'accord avec Ali dans... Enfin, quand il dit, ouais, c'est course à la carte te fait faire en fait des folies et en même temps le mec tu vois je sais pas sur un défi imparti, oui je sais pas ce que vous en pensez les gars bah le gars il se dit vas-y j'ai pas le temps je fous quoi je crois je sais plus je vais pas balancer son blaze mais un, un de nos frérots <rire> tu vois sur twitter qui avait mis désolé les gars mais moi je vais le faire en même temps voilà le, le jeu le permet ça casse tu sais l'expérience etc pour faut... moi je pense faut, faut trouver la, la juste mesure moi je vous avoue que ça m'a saoulé en fait d'enchaîner ah, c'est totalement saoulant c'est désolant, ouais, en fait, ouais. de, de, de, ouais, de devoir vous. en arriver là. Parce que parce le principe de... Tu lances un match, c'est pas pour, pour jouer ouais. face à un mec qui met l'élastique. C'est justement ouais, pour ouais. jouer face à un mec et qui va jouer. Ça, et en fait, le mec... Moi, j'ai reçu un message, les gars, je vous jure, hein, sur PSN. Un mec qui m'a prévenu. Alors, il m'a dit désolé, frérot. Tu <rire> vois, il m'a prévenu à l'avance qu'il allait faire ça. Il a ouais, préchaté. <rire> hein, il m'a dit bienveillant bien dans le vice, quoi. Ouais, bienveillant. Bien, genre, c'est un bâtard, mais il est gentil, tu <rire> vois. Mais, euh, mais c'est vrai que le gars, il te prévient. Attention, euh, ce que je vais faire, c'est très sale, mais, euh, mais je te préviens quand même. <rire> ouais, moi, en fait, le truc, c'est que tu te dis, ok, tu as ces défis là, les gars. Franchement, moi, je kiffe, tu vois, ce contenu, mais tu vois, uniquement faire les défis pour faire les défis, et que ton pourcentage, que ton ratio, finalement, soit éclaté au sol, que tu n'évolues pas, que tu ne sois pas, tu sais, meilleur, etc. Je me dis, mais en vrai, euh... <coughs> pourquoi, tu vois, Will, toi, tu... enfin, c'est quoi ta vision, tu vois, sur ça Tu dis, bah, en fait, euh, le but, c'est quoi C'est d'avoir toutes les cartes, et, et de ne pas utiliser ces cartes-là, Je pense qu'il y a un aspect... En fait, je pense qu'il y, y a beaucoup de critères et beaucoup de, de choses qui rentrent, en, euh, qui rentrent en compte, là. C'est déjà d'une... Il y a, il y a le, le, le, la valorisation des cartes, en fait. C'est vrai que ça, c'est réel. Les cartes sont de plus en plus valorisées parce qu'elles sont de plus en plus... Euh, visuellement, elles sont belles. Et, voilà. euh, et les cartes, si on parle vraiment purement gameplay, sont de plus en plus fortes. Donc, elles donnent envie. Et euh, le but de l'Ultimate Team, bah, c'est de construire la meilleure, la meilleure équipe. Donc, tu veux forcément ces cartes dans ton dans ton, ouais. euh, ton, ton, ton, ton cheminement vers euh, la meilleure équipe, ouais, tu vois, ouais. c'est ça. Donc il y, y a ça qui rentre en compte. Et il y a aussi, aussi le, le système des, des achats dans le jeu, des packs, etc. Il ouais. y a énormément de personnes, quoi qu'on en dise, qui packent, mais il y a aussi énormément de personnes qui ne packent pas et qui ne mettent ouais. pas d'argent dans le jeu, qui, qui ouais. se refusent à, à, à ne pas mettre un euro dans le jeu. Et du coup, ces personnes, elles ont quoi comme alternative eh ben, elles sont obligées de se de, de, de, de se rattacher en fait à ces, à ces packs euh, ou ces joueurs disponibles gratuitement en défi, en match, en rivals, etc., etc. Ouais, mais du coup, euh, euh... du coup, c'est ce que tu dis, c'est comme si nous à notre époque, euh... enfin, je vais encore faire le boomer et genre <rire> quand tu lançais ton Mario, tu vois, tu pouvais euh, monter tout en mmh. haut là et puis traverser tout le, tu sais, si tu finis le niveau sans rien faire, je vois pas, enfin moi je vois pas l'intérêt en fait de faire les défis en les faisant vraiment. C'est gratifiant, si c'est juste pour récupérer à la fin la carte, en plus, à, à 90%, les mecs, ils ne l'utilisent même pas, on va pas se mentir. Les, ah, cartes, les elles... cartes gratuites, non. elles sont Les non, cartes gratuites, quasiment. elles sont tout le temps, non. elles ne sont... Bah, sont... sont jamais utilisées. Les mais les mecs, limite, ils vendraient leurs âmes juste pour l'avoir. Est mais est-ce les... est qu'au final, ça ne revient pas à dire, parce que si tu vulgarises un peu l'expérience, est-ce que ça ne revient pas à dire, écoute, si tu ne mets pas 1000 euros dans le jeu, tu vas y passer toute ta vie, mon gars. Tu un vas passer peu. tout ton temps sur le jeu. C'est un petit peu. y a il y a de ça, clairement. Je wow, pense que non, le, ouais. le, le, le, le but de toute façon d'une entreprise quelconque, c'est de faire, c'est d'inciter un client à, à, à acheter ou voilà à participer, etc. Donc là, bah, la facilité, c'est pour participer. C'est soit tu mets de l'argent et c'est facile. T'ouffes tes packs et t'as les joueurs que et tu veux. T'achètes déjà ton jeu 80 euros. Oui. Voilà. Je trouve que maintenant oui, ton, jeu, ton plus. jeu, tu l'as payé 100 balles déjà. Enfin, je suis là, en fait, je suis d'accord avec le côté entreprise et tout, mais. Il y a quand même une limite. Et en fait, c'est là mais, où, mais où sûr, maintenant les utilisateurs doivent se dire « Oh, stop, c'est bon. là-dessus euh, Je, tra de je problème, travaille, hein. je, passe, je passe 10 heures en dehors de chez moi chaque jour. » Ce n'est pas pour vous donner la moitié. Et, et surtout, en plus, devoir continuer à jouer tout le temps parce que tu as 40 matchs à faire dans la semaine euh, pour ne pas Ça être largué dans FIFA. Bien sûr, bien énorme. sûr. Mais, mais en fait, c'est là où ils sont forts et parce qu'ils arrivent quand même voilà à te rendre addict et tu as l'impression que si tu as raté une semaine sur Ultimate Team c'est comme si tu avais perdu 10 ans de ta vie quoi et ça c'est là où ils sont très forts et après pour nous qui sont qui sont un peu plus qui sommes pardon un peu plus dans dans le détail on fait attention à tout ça euh, c'est dérangeant il y a des failles il y a des des, des des systèmes qui sont dérangeants et, et ça on, on le déplore mais le joueur Casu lui excusez-moi mais il en a rien à cirer quoi genre euh, non, lui, lui il, il va lancer son truc et parce que parce que le gain est trop beau pour lui il se dit bah je vais l'avoir ouais. c'est facile j'ai pas besoin de, ouais. de me casser ce qui est fort par rapport à FIFA et ça on peut pas on peut pas l'enlever c'est que il y a plein de en fait dans le jeu il y a plein de jeux même dans Fut, il y a plein de il y, y a plein de trucs différents des mecs qui collectionnent, des mecs qui font de l'achat-revente, des mecs qui jouent à fond, des mecs qui font du compétitif. C'est ça qui est fort. Et est ouais, ça qui on n'a pas tous différent. les mêmes attentes sur le jeu. C'est ça, ça qui est hyper compliqué avec FIFA. Que, et même, même sur les autres jeux, de manière générale, par exemple, football, etc., on n'aura pas tous les mêmes attentes. En fait. On va se rejoindre sur quelques points, mais par exemple, un, un mec qui fait de l'achat-revente et un mec qui, qui, qui, qui, qui veut son kiff, c'est d'avoir toutes les cartes du jeu pour... Parce que c'est son kiff, tu vois, et bien ils n'auront pas les mêmes attentes en fait. Et c'est là que c'est compliqué un peu. Ouais, c'est un délire. Hein. Enfin, moi, c'est vrai que le contenu FIFA, je le trouve incroyable. Hein. Ah, euh, mais ils sont forts. Y a... oui, oui. Ils sont super et forts. Toi, t'es piqué, toi, Idé Koun. Toi, t'es piqué. Non, en fait. Moi, ah, je vais ouais, dis pas franchement... non, dis pas il, non, ouais, dis il, la vérité. Idé là, il est. Je sais pas... Est... pas. Non, je ne vais pas dire non. En vrai, c'est. Franchement, je dois avoir, la vérité, je dois avoir 800 matchs de FIFA cette année, tu vois. Je, ouais, le ouais. jeu, j'ai mon aventure dessus, je kiffe, j'ai appris tous les gestes techniques, je suis à fondant tu vois. Mais, c'est euh, vrai que, oui, le... malgré ça, frérot, tu vois, ouais. le délire de cartes, en fait, tu sais, euh, pour moi, finalement, déployer autant de cartes, euh, C'est désacraliser, dévaloriser certaines Exactement. cartes que toi t'as préféré et Moi je suis voir. pas et spécialement là, tu... d'accord là-dessus. Regarde, et en voilà, fait chaque attends, semaine où je... il t'est là, tu dis Combien, toi, de, versions quel... de, moi, Combien de versions de Nkunku cette année Combien de versions de Nkunku Écoute, je vais prendre un exemple. Eh, Allez, déjà, fini, vous mais je vais prendre un exemple. pas tous les ah, non, deux contre Will. tu peux même prendre l'exemple maintenant. Frère. Écoute, Will. regarde le phénomène des NFT. Les NFT, oh c'est la la ah, quoi <rire> C'est <rire> NFT, non fungible token. Ce sont des <rire> des jetons wow. non fongibles. Euh, On va en parler après dans Sorar. Mais vas-y Will. Oui, oui ou de même Sorar. C'est tout. C'est en fait cette recherche de, de, de, de, de, de, de comment dire de l'exclusivité, d'avoir la carte toujours la meilleure mais version, a le meilleur. Exclusivité, tout le monde là. Oui, tout, tout le monde, monde a, a la carte. Mais en fait, c est, c est quand, je, quand je dis, euh, oui, le, le NFT, t'achètes ton NFT, il n'y a que toi qui l'as, etc. etc. alors que sur FIFA, tu, tu, ce n'est pas comme ça. Mais en gros, c'est le, le même principe de je veux ce truc parce que c'est la meilleure. Ou, ou voilà. Tu vois ou pas ce que je veux dire un petit peu C'est assez, mais... assez compliqué à expliquer parce que c'est mais je, là, je, c je vois où tu veux en venir, mais est-ce que, est que ça a sa place dans un jeu de salon parce que c'est une console de salon la PlayStation. On là, va parler de Sora après, mais Sora c'est clairement c'est du NFT, c'est du, du fantasy NFT. football, c'est son rôle. Mais là en fait le problème de FIFA c'est qu'à la base on l'achète parce qu'on a envie de jouer euh, à un jeu de foot. Et là le problème c'est qu'on n'est plus dans un jeu de foot. Il y a quelqu'un qui a dit euh, un jeu de foot ne devrait pas être euh, mais non, mais comme oui, un casino. C'est oui, Nono qui l'a dit. Et je pense que c'est pas mal de monde qui l'a dit. oui il hein. t'a dit que tu avais tu avais mec t'en as plein qui jouent. Attends je vais vous poser une question simplement. D'accord. Si FIFA, en fait, le gameplay étant décrié, comment tu arrives justement à garder ta fanbase et, euh, et, et, mais et il, les gens Il est problème. là tout le problème. Avec... Et ben voilà. Oh, mais il ah, est là, ouais, tout attends. le problème. Oui, il t'explique que c'est un truc positif et toi, pour mais, toi, ça. Mais, mais Imad, tu viens de me décevoir quoi, parce que euh, comment tu gardes ta, ta fanbase Imad, oui, mais c'est ça, mais il faut du contenu. Bah non, mais Tu retravailles <rire> ton mais gameplay. Tu game, rebosses ton gameplay. Je t'ai dit, non mais. Euh, j'ai euh, plus le, envie de parler. Que tu je... reposes ton gameplay. Live, je boude. Moi, je rejoins. <rire> oui, frérot. Le jeu marche du tonnerre. Et il ne faut pas oublier un truc de malade. Nous, on a un peu ce côté un peu spécialiste ou quoi. Mais les casus, frère, ils sont en sang quand il y a des cartes. Moi, j'ai mes potos, mais. Tous mes potes en dehors de le ils sont ensemble. Alors il y a mon pote Ayman que tu connais. Heille, il est moniteur d'auto-école, tu vois. Il m'appelle, il me fait frérot. Euh, J'ai paqué, je ne sais plus quel, Future Stars. Je l'ai vendu, je vais acheter Messi. Il ça. Oui, bien sûr. Ton. Il ça, reste Mais... pardon. Ouh. Le truc, c'est que en fait, <rire> le délire, délire c'est quoi C'est qu'en en fait, les mecs, ils n'ont pas cette recherche, tu vois, de... Cette spécificité, tu vois, de, de gameplay. Et là, je rejoins Will sur ce truc-là. Attention, je ne dis pas que c'est une bonne chose. Ah, moi quoi, aussi, je, je, je, je, je suis clairement je Non, non, je, je, je, je vous comprends. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui se disent « Ouais, ben bah, tiens, euh, j'ai lui, j'ai lui, c'est un délire. » Tu sais, c'est comme dans la cour de récré. As vu, Avec tu nos vois, cartes Dragon Ball Z. Les cartes le Pokémon, ouais, les cartes voilà, Dragon les cartes Ball. Oui, mais je pense qu'on est dans ce délire-là, même si moi, j'avoue que j'aime bien le contenu de FIFA, mais parfois, encore une fois, c'est peut-être mon côté ou je ne sais pas. C'est trop, genre t'es là, t'as un Chouameni, t'es saucé, etc. Moi j'ai le Chouameni, tu vois, il a 84, tu sais, je suis content avec lui, mon les gars. Là, il y a une grosse carte t'es ah, On me dit, vas-y, il y a l'autre 90, Future Star, on me dit, je que c'est etc. Bah, Diashile aussi, je crois, qui qu ont fait des Future Star là. Bah, eh... On est, on est d'accord que c'est bien d'avoir du contenu par contre en fait ouais. le problème c'est quand et là dessus je pense qu'on va être tous d'accord c'est quand ça prend le pas sur le gameplay parce que Will oui, tu l'as remarqué j'étais longtemps joueur de FIFA j'étais très cas. bon à FIFA et en fait c'est au moment où le gameplay a commencé à se dégrader et ben en fait d'année en année euh, T'as l'impression que la, la, la préoccupation voilà. première, c'était plus, venez, on fait de l'oseille avec les cartes. On va leur en donner toujours plus. Et du coup, ça a donné lieu à ces phénomènes de euh, les mecs qui posent la manette, etc. Je veux bien qu'il y ait des cartes. Je sais que c'est un business. Euh, je travaille euh, voilà, dans, dans un domaine où voilà, c'est de l'entreprise. On, on doit faire de l'argent. Par contre, euh, au bout d'un moment, il faut quand même donner quelque chose de qualitatif. Tu vois, tu peux pas juste donner des cartes. On en Sinon, a... dans ces cas là, on on allez, on va je, vous sur ce je vous parraine tous. Et on n'en parle plus. Je vais vous ah, arrêter. De toute façon, on ne se mettra pas d'accord. On va <rire> enchaîner et on va passer au sujet suivant. Sora Donc, mm. euh, alors dans le titre, euh, bon. vendu. Donc Allende, unique vendu plus de 600 000 euh, euros. 650 000, ouais, 600, 000 euros. Alors, ouais, alors Allende, ça dépend il... des, des conversions. Euh, parce que c'est important. Ça n'a pas été acheté ouais. en euros. Ça a été acheté. En éther, voilà. Vas-y Ali, c'est ton sujet. Hein ton eh sujet bah, écoutez, euh, je pense que tout est dans le titre. Hein. On, est arrivé, euh, on est arrivé avec, euh, avec tous les systèmes qu'on voit, avec aussi la, la recherche de, de l'unicité. Il euh, faut savoir que la carte Allende a plusieurs cartes dans ce rare. Hein. Il a des cartes limited, euh, donc il y en a 1000 par saison. Il a des cartes rares, il y en a 100 par saison. Super rare, 100 par saison. Et il a une carte unique. Aland c'est un performeur, donc c'est quelqu'un qui va te rapporter des, des récompenses, qui va peut-être, peut-être que ce Alland est très probablement, va être rentable et à est ce type-là, et peut-être qu'il va la vendre même encore plus cher. Euh, et, et en fait, bah, on, il, il sera, et il est, parce que Aland est arrivé sur Sorare cette année, il est l'unique possesseur de Alland, euh, de 2021, dans ce niveau de 2022. rareté, dans Sorare. Tiens, il y a Monaco 76, euh, salut Monaco qui okay. est... Qui est un grand, euh, un grand euh, joueur en matière de Sora. Après, c'est pas ouais, un bah jeu, voilà. mais. mais euh... Alors, mais... Je... moi, je peux comprendre hein, que ça puisse choquer parce que 650 000. D'un point de vue extérieur, quelqu'un Euros... qui ne connaît pas rare oui, clairement, euh, il peut se dire, mais c'est n'importe toi, quoi. Toi, en Imad, fait. quand tu as vu ça, qu'est-ce que tu t'es dit Déjà, il y avait CR7 qui était à 400 000, non Il a été vendu à combien ouais. Ou... 4... ouais 400 000, un truc comme ouais, ça. Mbappé, euh... Ouais, Mbappé. Ouais, là, il a, il a gagné. Cher, hein. Ah, en fait, le truc, c'est que moi, bon, je... Sorare, ce c'est pas trop mon truc. Euh, je suis pas dedans, etc. Après, voilà, c'est... Il bah, y a un public. Vous deux, vous jouez à Sorare. Oui. Tu, tu joues toi aussi Tu t as de Sorare Non, mais par contre, je connais beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde dans mon entourage qui ouais. commence à, à s'y mettre. Et, euh, et, et puis même, de manière générale, Sorare, c'est en train de se démocratiser. Ah, c'est ouais, de, on de demande lancer... ce que c'est Sorare. Alors, je vais expliquer, si vous me permettez. Ouais. Euh, euh, let's go. Sorare, c'est un... Euh, jeu, entre guillemets, qui mélange en, on va dire euh, les cartes Panini, euh, enfin avec du foot, enfin non de toute façon du fantasy, fantasy football, football. c'est comme, ouais, comme ça qu'on dit en MPG, ouais. un peu comme mon petit gazon mais avec des cartes de foot, sauf que ces cartes de foot sont des NFT, alors en ce moment NFT c'est un gros mot, NFT ça veut juste dire que la carte que tu achètes, tu la possèdes alors elle est, elle est virtuelle, mais tu la possèdes vraiment ce qui veut dire que personne ne peut te la voler. Et si tu décides de la vendre, tu peux la vendre à qui tu veux et où tu veux. Il y a des mecs qui même les vendent sur eBay, etc. Euh, donc voilà. Et avec ces cartes, comme, comme l'a très bien dit le poulain, tu as plusieurs raretés forcément. La carte unique où il n'y en a qu'une, etc. Je ne vais pas vous réexpliquer. Et euh, grâce à ces cartes, tu peux soit euh, les faire de l'achat revente comme sur un peu FIFA sauf que là bah, c'est voilà soit tu peux les collectionner mais tu peux également jouer sur rare il y a des compétitions nous on participe avec le poulain avec nos cartes et mmh. euh, bah euh, les meilleurs remportent des récompenses et peuvent revendre leurs cartes voilà faut savoir que le petit point qui est très important et moi c'est par rapport à ça que je veux parler c'est que sur ce rare les transactions ne se font pas en euros ou en dollars ou en bas, tout ce que vous voulez, ça se fait en Ether. En Ether, c'est une crypto-monnaie. En ce moment, un... Un, un Ether vaut à peu près euh, 2700 euros. Donc, la personne n'a pas acheté à Land 650 000 euros. Il a acheté à Land 265 Ether. Et vous voyez un petit peu, euh, quand on vous dit 265 par rapport à 650 000, ce n'est pas le même délire. Et là vous allez ouais. me dire, ouais mais quand même il y, y a la conversion Oui, Mais la, la valeur est là, à l'instant oui. T la valeur quand, est là. Quand toi tu as 265 euros dans ta poche Si tu vas dans un pays où la, valeur, où la monnaie a vaut, à vaut que dalle Bah forcément es beaucoup plus riche qu'eux Vous voyez ce que je veux dire bah, Pas du tout beau gosse Qu'est-ce <rire> que <'est -ce rire> tu racontes Je suis mort, en même temps j'ai que j'allais exploser Non mais alors par exemple veux, tu Attends, attends, tu... attends, attends tu... <rire> Quel rapport <rire> Non, tu, en fait, tu, vas dans API, tu vas dans un non. pays où tu, tu vois, achètes... Mais, mais gros, ça eh, n'a jamais été 265 eh, euros eh, Mais non, vois, mais, mais laisse-moi finir il... Ah, il explique et tout, tu vois, il y a Will, il a juste dit dans le chat crypto pg il y a Yazoo, <rire> il, il a dit... Le oh, mec, il vois, a dit « Ah ouais, d'accord, je vois <rire> !» C'est largement mieux que ton explication, je vous ne me laissez pas m'expliquer Je vous dis, si vous allez dans un pays où vous allez acheter un million, une baguette de pain parce que leur monnaie, vos prix là ça va, c'est ça que je veux dire. En fait, quand t'es dans Sora, tu parles en Ether, tu parles plus en euros. C'est ça que je voulais dire. Et Ali, fais pas genre de, de faire le mec, euh, t'es d'accord avec moi des, Il achète des brels. Euh, non, mais oui. Il achète non, des brels euh... Euh, qui est 700, 800, 1000 euros. Parce qu'en en fait, il regarde pas le prix en euros, il regarde le prix en éther. Dis la vérité. Ouais, non, mais, ah, non, mais ah, après, c'est particulier. Toi, Ouah. tu parles peut-être pour un mec qui est sur Sora depuis le début et qui a fait Ouah. son argent. Mais t'inquiète pas que le mec. Qui a acheté à Londres pas, 650 000 euros connais. Il était bien conscient que ça coûtait cas, 650 000 euros. Sûr, il s'est pas bien dit sûr. attends si je vais ah, le monde euh, la au crypto, Rwanda gars, et que le la monde de la crypto il est, il est pas différent. Il y a des mecs qu'ont oui. d'énormes wallets en crypto ils font pas la conversion. Non forcément. mais oui bien sûr. Bref, c'est même bien pas sûr. ça mais mais c'est juste que c'est juste voilà pour euh, pour vous dire donc voilà. So rare c'est ça. Will, je te hop, repasse la parole. J'espère que je t'ai pas perdu dans ce que tu voulais dire. Non, il n'y a pas de souci. Mais j'étais en train de dire justement que Sorare, c'est en train de se démocratiser. démocratiser pardon, et que pas mal de. Au départ, c'était vraiment niché. Pas beaucoup de gens étaient euh, dans, dans cet univers et dans ce délire. Et même là, en me baladant une... de temps en temps, comme ça, des après-midi sur Twitch, tu vois qu'il y a pas mal de live, de contenu Sorare, donc avec des explications. Et euh, c'est en train de monter petit à petit. Les gens s'y intéressent. Et. Et, euh, et puis ça, ça marche bien, ça marche bien. Il faut croire que ça commence à monter. Il y a des gens qui s'amusent ouais, qui là-dessus, qui, qui, qui, qui investissent aussi là-dessus. Ouais, rappelons. Ben, hein, rappelons justement, est-ce qu'on n'est pas sur la tendance euh, initiée par FIFA finalement oui, On n'a plus trop oui, envie merci, de jouer. Je suis Ali depuis tout à l'heure, j'ai envie de le dire. Ouais, je suis là pour ça, mon gars. Vas-y, Imad. Non, mais voilà. Et en fait, il disait, excuse-moi, il disait, en fait, Will, oui, ouais, voilà, le, les mecs, ils collectionnent les cartes. Et la vérité, les frérots, moi, je ne vois pas trop l'intérêt, même si au niveau du design, elle est bien. Mais si demain, avec le métavers, avec le système de NFT, demain, tu as une galerie et tu as un nombre ultra limité de chaque carte, le mec se dit, waouh, il y a un mec dans l'univers qui peut jouer avec une carte spécifique de Mbappé. Et là, peut-être que ça prendrait un sens. Après, bien sûr, il y a de l'oseille, etc. On peut... Euh, voilà, pointer du doigt ce raccord entre jeu vidéo, plaisir et du coup business et spéculation. Mais du coup, il y aurait peut-être un sens, tu vois. Euh, parce qu'il faut, faut quand même que je fasse un petit disclaimer. Attention, euh, ce rare, c'est avant tout un placement d'argent. Ce qui veut dire oui, que c'est de l'investissement. Voilà, vous ne ouais. mettez ouais. l'argent que euh, ce dont vous n'avez pas besoin et de l'argent que vous pouvez potentiellement perdre. Voilà, c'est important mmh. de le dire. Après, Will, oui, je pense que tu es bien placé pour le dire. Sur FIFA, tu as des mecs qui mettent énormément d'argent. Par contre, là, c'est de l'argent perdu. Hein. C'est perdu et tu ne le, tu le récupéreras pas. Tu pourras vendre autant de joueurs que tu veux. Il n'y aura personne qui va te faire un virement derrière. Donc... Euh... Alors, il y, oui, oui. il y a quand même un petit marché parallèle. Hein ah, mais oui, illégal. Il y a de marché, la revente de compte, égal, etc. Mais égal. Pour, on va dire pour le casu qui, lui, n'est pas sur, dans ces trucs-là. Effectivement, s'il a mis 200 euros dans le jeu, c'est 200 euros qu'il ne reverra pas. Ouais, après, Victor, il dit faut vendre ses crédits, mais c'est illégal. Moi, je pense ouais, c'est illégal. illégal. Et puis, à un on moment. Euh... une carte sur tu la revends, il n'y a pas de voilà. problème, tu vois. D'ailleurs, bah, sur, le but. sur ce rare, oui, voilà. je ne sais pas ce que tu en penses, sur le poulain. Mais je n'ai pas l'impression. D'ailleurs, dans le chat, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de mecs qui vraiment collectionnent. J'ai l'impression que tu en as beaucoup qui font de l'achat-revente et, et beaucoup qui l'utilisent pour jouer. Mais vraiment de la Alors, collection, tu vois, par exemple, nous on a un groupe où on parle, il n'y en a aucun qui ouais. collectionne. Les cartes qu'on achète, on les revend sans problème. Alors, ouais, effectivement, je pense que c'est comme euh, je pense que c'est comme dans la vie, en fait. Et, euh, et je pense que, tu sais, les, les catégories sociales, elles sont présentes aussi dans Sorare. Dans Sorare, tu as ceux qui essayent de s'en sortir, qui s'en sortent plutôt bien. Ça reste un jeu, c'est fun et on n'est pas, on pas des, des, des pauvres. Mais en tout cas, on va dire qu'on est un peu euh, la catégorie, la classe, euh, la classe basse, voire moyenne. Ouais, oui. Et vais... euh, tu les très riche. Et les très riches dans, oui, oui, oui, dans notre société, oui. ils vont acheter et des oui. tableaux à 2 millions. Aider à, euh, parce, aider que, à parce que c'est unique. Aider à land etc. Et c'est pareil dans Sorare. Tu as des gens qui sont très riches et qui ont énormément terres et qui peuvent se permettre de surpayer. Par exemple, euh, euh, moi, j'ai un Denis Suarez, bon, qui n'est pas le joueur le plus hype du monde, mais qui est quand même un très bon joueur. J'ai la carte 1 sur 100, c'était un coup de chance. Je sais qu'un jour, il y a un mec qui est peut-être fan de Denis Suarez, qui vient de, de la même ville que lui, qui va vouloir avoir la carte, la toute première carte de Denis Suarez. Je vais répondre à Et c'est pareil pour certaines choses. Je vais répondre et... à Fresh. et dit, est-ce que certains réclament leur argent à Sora pour récupérer la somme où c'est souvent réinvesti En fait, l'argent, elle appartient pas à sora quand tu achètes des joueurs, que tu les revends, ça va dans ton petit porte-monnaie, un peu comme sur FIFA où tu as tes crédits. Et cet argent-là, tu peux le sortir euh, ou en remettre, mais à, la Sora, ils, ils n'a rien le droit de faire. Ok. T'en fais ce que tu veux. Ouais, tiens, Monaco, une petite précision. Ah oui, pour le, le coup, jeu, Monaco, ouais. Le ah. jeu date de 2018. Je pense que dans 10 ans, on pourra parler collection. Ça... Oui, c'est vrai. Il y a même ouais, des légendes maintenant. Ouais. ouais. Non, non, non mais c'est clairement kif... ça. Hein. Bon, là, on n'est pas. Ça déborde un peu du sujet. Moi, mon kiff, j'ai acheté des de Monaco et du coup, bah. Je participe aux compétitions avec mes joueurs de Monaco. Je regarde en plus les matchs avec un autre œil, etc. Voilà, ça, c'est un kiff mmh. aussi. Ça fait un petit ça, peu partie vrai. de la collection, tu vois, ça. C'est vrai que du coup, tu te mets à regarder le foot un peu différemment. Mais je suis déçu. Personne, Aucun de vous quatre a dit que c'était une honte que des mecs mettent 650 000 euros dans une carte virtuelle. Mais il fait ce qu'il veut de son argent. Il y a des mecs qui achètent des tableaux vrai, à vrai. 400 il y a, millions. Il fait ce il, veut. Non, il, y a, il y a bien pire que ça, tu vois. Je suis... ouais, moi, je ne fais pas partie. Je ne suis pas trop dans… dans... Dans cette façon de parler, je pense que si le okay, gars ouais. c'est son kiff de d'investir et de ouais, dépenser et plus, son et argent. Et puis surtout, comme je peux ah. vous dire un truc, son argent ouais. il est pas perdu. Ouais, oui, oui, oui oui. en plus son argent est loin d'être perdu. C'est 650 aujourd'hui, mais ah demain ouais. qui sait. Tu vois. Bah, il l'a déjà ah mis ah en oui. vente à deux. Et parmi il l'a mis en vente là à 2 millions de ce qu'on m'a ouais, dit. Ouais mais vente. C'est la même chose avec avec Monaco Monaco 76. Il a voulu flex. Oui il l'a mis en vente. Ça veut un peu dire les gars, c'est moi le boss. C'est moi qui l'ai, Ça veut dire c'est moi qui l'ai. Enfin bref, <rire> en tout cas, voilà, Sora ouais, on, on parlera bien sûr de l'actualité mmh. tout au long de la saison. Ouais, de, de temps en temps, il y a des ouais, choses, bien sûr. sûr. Il, y avait, il y avait une autre actualité avec Serena Williams, etc. Mais ça, peut-être qu'on en parlera notamment la semaine prochaine. En tout cas, Sora, mmh. euh, ils investissent énormément. Ils essaient de conquérir de nouveaux marchés, de nouveaux territoires. Et euh, s'ils arrivent à, à s'implanter aux États-Unis… Euh, ça va être quelque chose. Oh, fait... C'est un gros marché là-bas. Exactement. Hein. Sachant que... Surtout niveau... qu'ils aiment bien les, les, les choses comme ça, l'investissement l'argent. Voilà. Donc... Sachant qu'au niveau du foot, bon là c'est leur, leur, leur, leur seul truc pour l'instant, le foot, mais ils ont plein de choses partout. Ils ont de la Liga, de la Serie A, de la Bundes, etc. Mais ils ont pratiquement... Euh, ils n'ont qu'un club de... Euh, ouais ils n'ont qu'un club de première ligue. Donc le jour où ils ont la première ligue... Pareil, en Angleterre, on sait ah que, ouais. que la première ligue, c'est un des plus, ouais, ça plus, va plus, exploser, plus. ça va exploser. Et là, ça pète, ça pète aux États-Unis parce que la MLS est complètement oh, sous licence. Ouais. Et, euh, et, et ben surtout, enfin, en tout cas, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Ceux qui ont des questions, vous n'hésitez pas. Si vous avez besoin, vous pouvez venir nous voir en off. On ah, pourra voir y répondre. Off, mais effectivement, ça prend énormément d'ampleur. Ouais. Ah oui, euh, ouais, ouais, ouais, mais West Ham, ils n'y sont plus, Monaco, je crois. Enfin, bref, on change de sujet. Mais hum. si on va changer de sujet, d'ailleurs, on va parler. De uh, Goals, puisqu'il y a eu une petite actu uh, sur Goals. Uh, goals, uh... alors nous on a, on, a, on a titré comme ça, ils sont encore loin, encore très loin, très très loin ouais. même. Imad Ouais, je te laisse, faut, uh... goals c'est encore très loin les amis, parce que bon, il y a eu un tweet qui... que Goals a fait il y a moins d'une semaine, je crois, il y a quelques jours. Mm. Où c'était, pour vous, quel est le gameplay idéal ou quelles sont les priorités de gameplay euh, bon, tu demandes un peu à ta commune, c'est une petite question ouverte, etc. J'imagine qu'ils ont commencé peut-être à développer le jeu. Mais au vu du peu d'informations qu'on a, du gameplay qu'on n'a bah, jamais vu, et bon, on se dit qu'on est encore très très loin d'une sortie, contrairement à une UFL, ou à UFL qui, voilà, qui qui a enchaîné les gars au niveau communication ouais. avec les partenaires joueurs, avec les partenaires équipes. Du coup, je pense qu'on est encore très, très loin. Et je trouvais ça cool bah, de poser des questions autour du gameplay, de répondre et tout. Ils ont une démarche comme UFL Goals, et on en parlait tout à l'heure en off, qui est vachement communautaire. Ils répondent, ils interagissent pas mal avec la commu. Du coup, mmh. ouais, moi, je pense, les gars, que c'est... Bon, je pense que c'est encore très, très loin de date de sortie. UFL a dit que c'était 2022. Je ne sais pas pour vous, les mecs, mais pour moi, bon, c'est... Vais Deux vous... ans, trois ans, quoi, je sais pas. Bah, je vais vous poser une question. Voilà. Donc là, on sait qu'ils sont, pour info, ils sont en train de recruter, ou en... il y a encore très peu de temps, ils étaient encore en train de recruter les développeurs, etc. Donc oui, je pense que qu'Imad, euh, trois ans, bah, sachant qu'UFL regardez regardait cinq ans, je pense que mmh. c'est vraiment très loin. Là, moi, la question que je vais vous poser simplement, Will, c'est est-ce que vous trouvez pas qu'ils communiquent trop tôt Est-ce que c'est pas trop tôt Will, qu'est-ce que tu en penses Ça pourrait paraître assez tôt mais je pense que le fait de s'y prendre maintenant, justement, t'arrives un petit peu à, à créer euh, euh, une hype en fait, ouais. euh, en sachant qu'il y a eu fl aussi. En ce moment, il y a une petite hype. On a l'impression dans la scène efoot que que certains, voilà, souhaitent voir la, la fin du monopole de e-sports et, et voir d'autres acteurs arriver. Et du coup, ben, en communiquant comme ça, de cette manière, tu te positionnes malgré ton contenu, malgré ton jeu qui n'est peut-être même mmh. pas développé, on ne sait pas, tu vois. Et euh, tu te développé. positionnes et on sait que voilà, es présent, tu, vas nous, tu nous prépares quelque chose. Après voilà, il sera jugé sur justement le contenu et, et, et le jeu en lui-même. Mais au moins tu te positionnes et tu fais parler de toi, tu, tu crées, tu génères de la hype. Et euh, je pense que c'est le but recherché. C'est que de la communication malheureusement pour le moment. On aura peut-être un peu plus d'infos plus tard, ouais. mais, mais voilà. C'est bah de la com, et en vrai, oui, c'est ultra intéressant ce que tu dis, parce que finalement, Goals a une façon de communiquer qui est assez différente d'UFL. UFL, UFL ouais. on a bien suivi, bonne com, bon trailer, etc. En fait, Goals, on sent que c'est un cours lointain, et ils sont graves dans, j'ai plus l'impression que c'est un délire limite collaboratif, Ultra communautaire, encore plus qu'UFL, parce que je sais pas si vous voyez les nombreux sondages, ça parle aussi de l'actualité footballistique pendant la Cannes. Ça te mettait des sondages dans leur Discord, ah ouais. ça parlait un peu des matchs. Je pense qu'ils se placent en mode euh, connaisseur de football passionné. Je crois qu'il y avait Kurt, j'imagine que tu connais Kurt Will, le streamer FIFA, ouais, quelques polémiques il y a quelques années. Il avait fait notamment du PES pendant quelques mois. Je crois que c'était PES 19 et euh, qui est dans le projet. Les mecs, j'ai l'impression, ils sont en mode brainstorm, comme disait Fresh, en mode, on regarde un peu ce qui se passe. Ils avaient fait aussi un concours que Kenny avait remporté euh, de, de, de, de design hein, pour les cartes. Je pense qu'ils sont en mode, euh, voilà, ils étudient le marché et la communauté à fond des joueurs de jeux de football pour espérer pondre. Et là, je vais les parapher, les reprendre. Euh, le, on a envie de créer le meilleur jeu de foot de tous les temps. Un jeu rapide qui ressemble <rire> encore à du football, genre le petit tag mmh. surtout en vert. Ouais ouais. En vrai, ouais, ouais, clairement. Mais bah moi j'aime pas. Alors, tiens moi je bah... donner mon avis, moi j'aime pas cette communication mmh. parce que en fait ce qui donne, ce qui, Alors, toi tu vas dire ouais mais oh, t'as l'impression qu'ils demandent leur avis à la commu. Ouais mais moi je vais te dire ouais mais moi j'ai plutôt l'impression qu'ils savent pas où aller et que du coup en fait ils vont aller dans le sens du vent. Tu vois, j'ai pas Ali, toi qu'est-ce que t'en penses bah, Moi je pense qu'il y a un peu... Euh, je parle pour Goals pour le coup parce que UFL, on a commencé à voir des choses, mais je pense qu'il y a un peu de démago. Euh, ouais, c'est ça. C'est euh, un peu le côté, euh, tu, tu vois, tous les gens tristes. triste, ne t'inquiète pas, je vais faire ça pour toi. Et, non, mais tout le monde et, a été dans et, cette démarche. Sur, les gars. Et, sur la, et sur la base de rien Ouais, non. Mais, mais au bout d'un moment, tu vois UFL on, on y est, on y est voilà, quasiment. Ça y est, c'est cette année. Là, en fait. Ils ont annoncé, Donc, euh, il y a des a images, dit. il y a des choses. Là, ils comme, comme l'a dit Pedrito, on allait en parler, mais ils ont, euh, ils ont annoncé l'ouverture d'un Discord, justement pour recueillir peut-être sur les derniers trucs. Mais pas mais, à 5 ans de la sortie. Tu vois. Mais voilà, et il ne faut pas croire non plus que tout ce que vous allez mettre sur le Discord du FL, il va être pris en compte. Enfin, S'il y a des choses qui vont révolutionner le jeu, ils ne vont pas se retaper un an ou, ou réembaucher ouais, une, centaine de, une centaine de devs. Donc, il va y avoir des petits trucs. Mais. Par rapport à Goals, je pense que c'est trop tôt. Les mecs, non. Je suis sûr qu'il n'y a même pas encore un joueur qui bouge. Euh, bah non, ils viennent de recruter développeurs. Qui est Enfin euh, voilà, donc euh, c'est peut-être un peu tôt, les gars. D'ailleurs, si ça... attention. Pas... Ouais. Excuse-moi, Ali. Euh, non, mais je... non, non, mais tu n'as pas, pas non plus besoin euh, à fond, à 5 ans, de sortir ton jeu, d'avoir tous les retours. Fin, mais tu si vois ça bien, si, même si, si tu joues un minimum aux jeux vidéo, tu sais vers où t'orienter, clairement. Il ne sortira peut-être même jamais. C'est possible, mais c'est grave possible qu'ils lancent leur truc, ils se disent ouais, c'est trop compliqué. On voit de et moins en moins de avoir. trucs comme ça, de jeux, vous savez, nous, à, à notre époque, hein, les jeux ont les teasés des années avant, genre les Zelda, les trucs comme ça. Maintenant, c'est de moins en moins. Oui, parce que c'était des séries. Oui, non, mais... Zelda, c'est une série, c'est comme GTA, on sait qu'il va sortir dans 5 ans, Je mais on, on sait qu on... que ça va être une dinguerie. Et les derniers gros jeux qui ont été teasés des... longtemps avant, ils ont, ils ont floppé. Donc, je pense maintenant, les éditeurs, ils prennent plus de risques avec tout ce qui peut se passer. En plus, les technologies, là, elles avancent vite. Moi, je préfère un UFL. Tu vois, UFL, il t'en parlent en septembre. Le jeu, il bah va ouais. sortir moins d'un an ouais, après, c'est sûr. C'est une ça. opération coup de poing, UFL, ouais. avec un peu… C'est préparé ouais. un peu en amont. Mais là, on parle d'un truc, La dans ils 5 ans. nous ont dit quoi Ils nous ont dit, nous, ça va être des, il va y avoir des NFT. Tu vas pouvoir gagner de l'argent, euh, du coup, en un jouant. Un système ouais, équitable ouais. aussi. Un système équitable. Ça va être ouais, du vrai ouais. foot. En fait, il y a un peu de tout, tu vois. Un peu ouais, de voilà, des... c'est ça. Tout, tout, à, tout ce qui à... est un peu hype et en tendance, venez, on le fout dedans. Mais ça, ça va être après, une… Après, le… Comment dire le… Le pitch, on va dire, storytelling de Goals, les mecs, c'est quoi C'est on est des joueurs, entre guillemets, hein. on est des joueurs FIFA, on en a marre de FIFA, on en a marre de fut de cette machine-là. On a envie de faire un jeu plus équitable et qui ressemblera plus à un vrai fan de jeu de football. Il y a cœur dedans, on sait qu'il a une communication qui est assez agressive, euh, qui, qui a été assez agressive dans le passé. Je pense que voilà, ils sont en train de pêcher un peu, enfin peut-être de réfléchir. C'est vrai que si tu parles, là ils sont en train de recruter des mecs, Will, non je crois Enfin ouais. je sais pas s'il y avait des tweets comme ça, on, on en parlait ah, ils font de... De... Euh, Sur leur Twitter, sur leur compte ouais, Twitter, oui, ouais. ils, sont... ils sont axés sur les rappels en mode euh, on vous a pas oublié, euh, on ouais. va continuer, et on Tu est mis en ça pendant 5 ans, écouter, euh, etc., etc., etc. Et, et, et oui. attention, un, un autre truc, euh, et là je parle parce que je me mets du point de vue de Will et moi parce que je stream aussi du FIFA, euh, même si un peu moins en ce moment, mais il ne faut pas oublier qu'IE ne va pas rester comme ça, les gars. Attention, il y a la com' agressive de l'autre côté. IE va aussi, au bout d'un moment, en fait, ils ont, ils ont quand même assez bien Moi, j'aime bien la com' et... de FIFA par rapport à, pour l'instant, à Goals et UFL. C'est-à-dire, c'est quoi la com' de, de FIFA C'est le dédain. Est... Il ne les calcule pas. Tu vois, il ah, regard... mais, mais bien sûr, il... les calculer, ce serait il leur donner de la, de la place. Non, ils mais pas. je peux t'assurer que FIFA va réagir. Hein. Bah, bien sûr. FIFA réagira, va améliorer tellement gameplay. Euh, ils vont ah, un ça, peu moins gratter les utilisateurs. Attends, améliorer et ils vont peut-être prendre euh... le, le meilleur jeu de foot de l'histoire Ça fait 5 ans qu'ils doivent améliorer leur gameplay pour l'instant. Non, mais il pour... n'y a pas de concurrence. Au moment, ils bro. sont en danger. Il n'y a pas de concurrence. Mais c'est triste. C'est triste s'ils sont obligés bah, d'être Mais, mais c'est comme moi, ça. Franchement, c est, c est, c est... Et moi, pour je, mais... moi, j'espère pas pour eux. Après, moi, je m'en fous mais, mais mec t'es l'unique boulangerie ce sera... du village ne sera bah, pas trop tard tu, tu, tu vas ton pain il va être ouais. dégueu, c'est pas grave ils sont obligés de l'acheter voilà sauf que le jour où il y a une boulangerie qui s'installe à deux pas que tu te dis ah bah et maintenant bah tu je vais vas me mettre faire, à faire un pain bon de qualité pain, ce sera peut-être trop tard les mecs ils auront déjà ils sont déjà partis j'aime beaucoup le message de fresh qui dit euh, qui a dit la vie des joueurs n'est pas toujours bon et ça mm -hmm. tu vois, je m'arrête là il a totalement raison et nous on, on le connaît très bien euh, notamment imad e avec pes c'est-à-dire que PES, euh, même dans notre commune même PES, tu as euh, des avis, mais ouais. totalement, même diamétralement opposés sur toi C'est ce que disait ah, oui tout bon. à l'heure. Ouais. Comment tu peux écouter oui, euh, te vraiment te la communauté Tu écoutes qui Les plus nombreux Les plus… Ouais. Ah non, je leur laisse bah, une chance, hein, Rock. Je bah... donne juste mon avis. Ouais, bah, là, Gaulle, en vrai, moi, bah, j'attends de voir. Moi, la vérité, je pense que PES, FIFA, pendant des années, ils sont là. Euh, FIFA, en effet, n'a aucune concurrence. Hein. PES n'est pas un concurrent de FIFA depuis… Euh depuis l'époque PS2, euh, là, euh, moi je suis ouvert, je suis comme Will, je suis comme le frérot, du vent nouveau, pourquoi pas, tu vois, ouais, je suis ouais. là, les mecs ils ont une, commune, une communication axée communautaire, on dit ouais mais ça fait un peu trop démago, Pff, on les jugera, tu vois, lors de la finalité, c'est-à-dire quand le je jeu sortira, les mecs s'ils pondent demain un vrai jeu, comme je dis, hein, même UFL, hein. manette en main, nous serons les juges, et là on verra ce qu'il lancera à ce moment-là, mais là pour l'instant, moi je suis ouvert à tout. Honnêtement, leur com, euh... ouais, ça me je me dérange pas. Mais... Non, me ouais, dérange pareil. pas, mais pour il... moi, c'est trop. Pour moi, c'est trop tôt. Après, c'est moi qui décide. Après, ça se trouve, Luthor, tu dis c'est trop tôt, frérot. Mais en vrai, on a, euh, ça se trouve, qu'ils ont avancé, tu vois. Je Ils sais ont pas, avancé ça se trouve, sans équipe. Du... Je fait... sais pas après. En je fait, je si, me, me mets à la place. Je me mets à la place de Goals. Je suis en Plus. retard dans le développement de mon jeu. Je vois, y a UFL qui, qui, qui lui est bien avancé, qui, qui, qui arrive cette année. Je me dis, mais comment Si jamais UFL, ça cartonne. Ça, marche. ça euh, marche. Du coup, le nombre de parts de marché que je vais devoir récupérer, ça va être un petit peu. Divisé, tu vas te retrouver dans une situation où il y aura IE qui est en place, il y aura UFL. Tu et est-ce que c'est pas un peu du bluff du coup de faire de la com histoire de dire les gars, allez pas trop là-dessus, on arrive. Peut-être. Peut Exactement, peut-être. Peut-être. Ouais. Peut et, et, et oui, excuse-moi, oui, je te coupe. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, j'ai fini. c'est je... juste voilà. Il non. Faut faire... en, en... en bref, tu vois. Ce que tu dis, c'est encore une fois ultra intéressant. Tout à l'heure, il y a Joël qui dit More gameplay, please. Plus de gameplay, s'il vous plaît, parce qu'ils ont mis sur leur bien Twitter il y a 4 heures Goals euh, le petit teaser, tu vois, qui était grave stylé. Hein, euh, Ils l'avaient mis, je crois, il y a quelques semaines. Bah, J'aime à m'affaire leur réponse. Et, et, et leur réponse, c'était quoi We will have soon as weekend. Oui, euh, bah ah voilà, ça ne veut rien du dire. Coup, du coup, bientôt, euh, si c'est dans 5 ans. Dès que, ouais, dès que possible. Ouais, mais quand même Et si mardi débat 2028 es que Bon, oh, les gars, alors euh, la... Rules, <rire> là, il va bientôt sortir C'est que, que possible, les mecs, pour moi, c'est pas du... 5 ans, honnêtement, je sais pas quand... ils Enfin, c'est vais... presse de répondre comme ça et tu sors ton jeu dans 10 Tiens, il y a, si y a tu mon frérot. Oh. Oh, je vais, oh, dire, le dire. Crack. Je vais je répondre crack. à Rockma, Rockma. Il parle de la rumeur FIFA 23 free-to-play l'année prochaine avec changement de nom, d'ailleurs, ça va ensemble. Will, t'y crois ou pas Je te juste... Rapidement. Moi, je je, je, je je sais pas si je dois y croire ou non, mais je pense que si c'est un move que IE doit faire, bah, ils le feront, tout simplement. Ah oui, bon, c'est eux, se que, eux qui, qui décideront si leur système économique est encore viable, euh, euh, s'il si sera viable à ce, à ce moment-là. Et je pense que c'est même eux qui donneront le... Comme le, comme le go, si. quoi. Bah voilà. Qui, qui donneront la, la, no la norme, en fait, la tendance. Ce ouais, ne pas pense. les autres. Si eux décident de pas passer Free to Play... Ça passera pas, ce sera pas la norme en fait. Mais, mais, mais en tout cas, alors... moi, j'y crois, crois fort à hein, cette rumeur. Eh bien, messieurs, on va enchaîner avec une nouvelle incroyable. Là, préparez-vous parce que découne il va vous annoncer. eFootball a annoncé un partenaire <rire> exclusif incroyable. Et d'ailleurs, <rire> euh, à... À, à tel point que Hidekun a, a, a carrément dit. Euh, ça veut... ça sent bon pour eFootball, football. C'est de bonnes augure Vas-y. Alors dis-nous ses partenaires. Attends deux secondes. Tu crois que j'ai coupé mon micro Non non, vas-y, on t'entend. C'est bon, ah, bon. Le partenaire okay. est. Euh, bah c'est la ligue mexicaine, hein, la Liga BBVA MX, tu vois, qui, qui est du coup le championnat mexicain. J'aime pas trop euh... le sourire de Will. Ah oui, <rire> ben oui je, je, <rire> il a pas la la la info. De est la fou, du coup sou... je l'écoute. Oui, mais tu sais, le sourire <rire> du mec, J'aime bien le sourire quand même. <rire> J'avais bon, pas l'info. En fait, ouais, c'est la Ligue Mexicaine, tu vois, Will qui ne sera plus, et du coup, les amis qui ne sera plus sur FIFA. FIFA. Will, dégoûté, euh, plus sur FIFA. Will, d'ailleurs, qui n'est pas trop dégoûté que Exclusivement sur eFootball. Will, oui, je vois qu'il est vraiment je, dégoûté. Hein. Je pense, en vrai, en fait, les licences, c'est particulier. C'est toujours bien d'avoir un jeu fourni en licence. Parce que plus de choix, bah c'est mieux. puis il y a plus il y a de choix, mieux c'est. Euh, mais je me mets à la place quand même des, des mexicains qui, qui kiffent leur championnat. C'est des fervents supporters. Ils aiment bien leur championnat. Mmh, ouais, oui. Ils aiment bien géniaques. Ils aiment bien les le Monterrey, etc. Et, et ils jouent à FIFA et, et se dire qu'ils pourront pas jouer avec leur club local, ça me fait quand même un petit pincement au cœur. Donc voilà. Bah, bon, après, bon, je parle pour pas nous. Pas, hein, ouais. Pour nous, les gars, sur FIFA. Personne, personne n'achetait des joueurs. Personne joue avec. On va pas se mentir bah, oh. bah après, Donc attends ah, Parce ouais, qu'il il ouais, est Laissant image répondre il, dé... non, non, là, moi, là, juste... il y a une demi-heure Il est con, Il nous parlait De la Juventus Du Bayern Pour atterrir Sur euh, la Liga non, euh, BBMX ouais. en fait, là, légal, ouais. légal. Non mais Luthor La vie tu sais Faut pas être manichéen Frérot tu vois C'est-à-dire, eh, pas... je suis pas voilà, manichéen euh... Je suis français Non monsieur. En fait <rire> Je, je <rire> suis <rire> français C'est-à-dire que oui Le championnat mexicain Honnêtement Avec tout le respect Que j'ai pour cette Ligue là Ça fait pas Ça vaut pas du rêve Mais Déjà, d'un point de vue économique, tu voit quand même, des... déjà, d'un point de vue audience et économique, tu as forcément des joueurs. Ça de de c'est important ce qu'il a dit. Voilà, je pense, a dit. Y a, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs là-bas, tu sais, de e-football, de, de, de PES. En Mais Amérique oui. du Sud, Mais généralement, il y a pas mal trouve. de joueurs de PES. Euh, et en plus de ça, tu as un truc, Luthor, c'est qu'au niveau des signaux, économiquement parlant, enfin, d'un point de vue market et business, bah, tu te dis arrive à la sipe à FIFA et est à l'exclusivité, c'est-à-dire c'est pas simplement un partenariat, ouais, c'est chez FIFA, c'est chez nous. Non, on a bloqué si, si tu veux jouer avec une équipe mexicaine, tu dois venir chez PES. Et quand tu à l'heure, tu me troll depuis tout à l'heure avec Juve Bayern, mais quand je dis que c'est un signal positif, c'est que ça veut dire que eFootball veut, tu vois, enfin continue son travail au niveau des licences, peu importe le championnat, ouais, les mecs sont là en mode trollé mais il y a d'autres marchés, c'est comme ça, le monde est grand, c'est pas que la France, c'est pas que la PL, la Liga, la Moudet, c'est... C'est pour ça que je parlais des Mexicains, c'était pas du troll, c'était vraiment vrai. Non, non, là-dessus, les gars, on est d'accord, c'est toujours un plus d'avoir un championnat, par contre... Et, et là-dessus, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, parce que oui. tu peux pas, au détriment de, de la Liga mexicaine, même si, et là-dessus, c'est ce que j'allais dire au début, hein, c'est vrai que le, le Mexique et l'Amérique du Sud, c'est un, un marché qui est énorme, et surtout, historiquement, PES cartonne en Amérique du Sud et en Asie, c'est en Europe qu'ils ont vraiment perdu du, du marché, mais tu, tu peux pas... Tu, tu peux prendre la Liga mexicaine en plus, mais tu peux pas concentrer ton budget, partenariat, etc. Te, sur la Liga que, mexicaine. Donc, ouais, mais qui, qui, qui te dit oh, oh, Tu bosses avec Konami sens. ou quoi t es dans les bureaux Qu'est-ce que tu racontes ah, Qui te dit qu'ils ont concentré tout la... Ça se trouve demain, ils vont t'annoncer un partenaire de malade. Tu vois, je suis pas mm -hmm. en train de, de défendre, tu vois, Konami, Bechon. Je dis juste. Alors, que moi, je suis pas en train de les descendre non plus. Ouais, mais mais soyons. Soyons minutes. Soyons objectif 2020. De... oh messieurs, oh, messieurs les démagos Excuse-toi, excuse-toi Non mais, Et à... excuse -toi, excuse -toi. Euh, non, mais tu ne tu sais pas combien en fait ça a été déboursé, tu sais pas combien, c'est quoi le pourcentage tu sais, du budget partenariat qui a été mis en vrai, mmh. tu vois, moi, la vérité, Ali, comme je dis, comme je vois depuis tout à l'heure le frérot Jalil dans le chat, il dit tout dépend de ce que va faire il e Football et de cette licence-là. Et là, j'ai peur parce qu'on avait la Ligue des Champions pendant 10 bah ans. Ah oui, voilà. Bah C'est ça que je voulais. C'était pas fameux, tu vois. C'est là, là où je voulais aller. Mais je reprends un, un tweet. Tu euh, préfères euh, la Ligue mexicaine que la Ligue des Champions Attends, Regarde, je reprends un, un petit message okay. là, tu vois, un truc que j'avais vu. Dans le chat, il y a eu, y a eu euh... deux trucs. Alors déjà, Pedrito, un hein, très intéressant, et il y a Polo aussi qui ouais. a dit un truc qui. Est, qui qui est, qui est très vrai, je crois que c'est Polo, il a dit, ouais. ça veut surtout dire qu'ils ne vont pas lâcher le jeu. Merci, c'est Frech qui a dit ça. pardon, frérot. Mais qui a dit qu'ils lâcheront le jeu Ils ne vont pas lâcher le jeu. Mais personne n'a jamais parlé le de va et va jamais la Ligue Mexicaine. Lâcher et mobile, ils peuvent te faire des pachenko avec la Ligue Mexicaine. Ça sur, veut absolument rien dire. Mobile, le jeu ouais. il va durer encore des ça années. Est-ce qu'on, C'est sur console, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est pas gage moi, de qualité d'avoir pris la licence D'ailleurs, bah, les gars, aussi. au Mexique, attends, parce que là, on dit, ouais, au Mexique, il y a, je sais plus, Pedrito, il a dit, c'est le, le, ah, ouais. le marché non, non, numéro merci, 8, non, etc. Merci, au, au Mexique, ils ont beaucoup de PS5. Ils jouent sur quoi au Mexique donc vous, ça vous rassure, moi, je... les joueurs e-football, ça les rassure. Oh bah, ils, ils investissent dans un pays où les mecs, ils sont tous sur mobile, ça les rassure. Bah non, moi, ça me rassure mais mais non, pas, non, mais mec, le, tu le prends, tu le prends du, dans le du mauvais sens, le débat. Je le, le prends dans le sens... Eh, déjà... déjà... Bah non, non, mais non, que... non, je, je suis non, pas non plus... Enfin, euh, euh... moi, en tout cas, je pars du principe, tu, tu, tu lâches pas l'Europe pour aller au Mexique. C'est tout. Mais non, enfin, mais tu l'as... C'est du complément. Mais c'est pas du complément, c'est ça le problème. Il a l'air pour Will, c'est un complément. Mais millions est énervé. Mais ils il perdent des licences chaque année Mais Comment il... tu peux ouais. me dire c'est ah. du complément C'est ah. du substitut C'est du substitut de toute ouais, façon les pense, gars que... ouais. les, Oui les gars. Ouais. Dans quelques mois, il y a des grosses licences qui arrivent à leur terme en partenariat. Euh, je crois que c'est la Juve, je crois que c'est le Barça. Là on va voir si c'est un bon signal. S'ils renouvellent, là avec euh, le Poulain on dira oui là c'est un bon signal. Écoutez, moi, je ne mets pas un centime sur ce renouvellement, je vous dis la vérité. Je ne mets pas un éther, Voilà. Oh, bah <rire> euh, en éther. Afrique représente. <rire> non, mais en fait, fait, fait, fait, le fure. truc, c'est que le, les gars, juste, quand à l'heure, je parlais, tu vois, de la, à l'époque, la situation, quand ils avaient annoncé le Bayern ou la Juve. Je bah pensais ah, que le oui. PES était, attends, laisse-moi, on était en train de descendre, tu vois. On se dit, ah, chaque année, on se dit, putain, c'est pardon, c'est la fin, etc., et là, boum, on, on t'annonce le Bayern, on t'annonce la Juve, on t'annonce le Napoli, la Lazio, frérot. On t'a dit que dans FIFA, le jeu star, il n'y a pas. C'est ouais, quand même. Quel des rapport avec les si licences aujourd'hui le Là, de... là, bien sûr. là jour... on te dit le championnat mexicain, y bah, oui, a bah, un pas championnat. Bien. Tu vois, on te dit, eh, mais c'est pas en Europe. Ouais, mais c'est un championnat, et surtout ont réussi à négocier leur, voilà, leur contrat en mode, il n'est pas dans FIFA. oui je ne sais pas si tu vois ce que je, c veux l je, je veux dire. Mais c'est de l'agent. Je, je, je, je, je, je, pense, je pense comprendre ta vision parce que je me dis, en gros, parce que je me mets aussi du côté de IA, euh, forcément, est si possible. Ils auraient aimé avoir la licence euh, mexicaine. Et eh, la, et je te dire carnet. un truc, si Iey l'a laissé, c'est qu'ils en avaient rien à faire. C'est que ah le, non, attends, prix attends, payé, contre, le prix qui a été payé, le prix qui a été payé n'est pas sur. Parce que Konami n'a euh, pas a été la estimé juve par IE nécessaire. Bayard, Ils ont beaucoup d'argent. Mais arrête avec la Juve, le Bayern. Attends, t'as parlé de quand la Juve, quand quand on peut, quand Konami a eu la Juve, le Bayern, il s'est passé quoi ah oui. Le jeu il s'est passé quoi Mais peu importe. Il a jamais possible. été aussi oui, mal vendu ou buzz, aussi oui, attends, naze. Attends, attends, non non, ça déjà June, c'est faux. Mais c'est es Attends, d'accord. Il y a un ah, ah, juventini avec nous. Il y a un fan okay. de la Juve. Will. Okay. Est-ce que tu te rappelles de l'annonce de eFootball Je me souviens. Ce non, mais c'est pas ça qu'il a ça. beaucoup joué à PES non. ces dernières non. années, ouais. Le poulet il t'a pas dit ça. Attends, stop stop stop stop stop. Écoute. Non attends, il t'a pas dit ça. Attends, stop. Ibad, il t'a pas dit ça. Il t'a dit que ah ouais. quand ça a été une annonce, ça a été énorme, mais c'est le jeu derrière C'est une catastrophe. Mais c'est la Juve. Oui, c'est pas, pas les tigresses des Monterey Enfin à un non, moment, faut être réaliste. Attends, attends, attends. La portée On de l'annonce avec la Juve la et le Bayern. Regarde, Will. Le mec, mais il joue pas à PES. Même. Il est pour la Juve, tu vois. Il joue pas à PES. Justement, tu dis, ouais, mais il joue pas à PES. Mais c'est une force, un argument que tu me donnes. Et quand même, il a entendu un peu plus parler de PES à ce moment-là. Putain, la Juve. Mais mec. ça lui bah... a pas fait bouger un poil. Si, il y a Momoji. Oui, vas-y, vas-y. S'il te plaît, oui répond. Dès que tu as, as, as entendu que la Juve était sur PES, qu'est-ce que tu as fait En fait, je vous rejoins un petit peu tous les deux. Moi, quand j'ai vu que mon club quittait mon jeu, ça m'a fait chier. Tout simplement, ça m'a fait chier et, et, et je me suis dit mais vraiment, quel gros coup pour le concurrent, tu vois. Ça, clair. Et après, si là, du coup, justement, il y a eu un engouement autour de, de ces licences qui ont été récupérées, etc. On pensait même à un moment donné que ça allait mettre à mal un petit peu EA, que comment ils vont faire Est-ce qu'ils vont pouvoir mettre à cette époque Il y avait Christian Ronaldo à la Juventus. Est-ce qu'ils vont pouvoir garder CR7 dans le jeu, etc. Il y avait beaucoup de questions par rapport à tout ça. Et euh, donc, au final, Petite victoire pour l'éditeur Konami parce que effectivement tu fais, tu crées, tu crées, tu fais parler de toi et, et tu t'attires quand même une licence phare. Après, il y a autre chose. Si après avoir récupéré la licence, si eux, si le développeur ne fait pas le nécessaire pour justement la bonifier et la mettre euh, en avant, créer un contenu qui justement, regardez, on a ses clubs, on a ci, on est fort, notre gameplay patati patata, bah après, c'est autre chose c'est pas la même chose hein, Ça, si tu avais et été un vrai euh, fan de, euh, de la juve euh, on est d'accord sur, sur enfin. mais j'ai joué euh, faut... c'est juste j'ai joué ce qui m'a fait c'est ce qui m'a fait que je n'ai pas non mais euh, tu sens même troller, tu vois j'y ai joué dès que la licence a basculé j'y ai joué j'ai testé etc ce qui fait que je n'ai pas réussi à accrocher et à rester peut-être pas un joueur 100% e football mais euh, passer un peu plus de temps sur le jeu ce qui fait que, que je n'ai pas accroché en fait c'est le gameplay le gameplay ne m'allait pas, en fait. Et je n'ai pas le contenu, le jeu, en fait, en lui-même. Et non pas la licence, quoi. Ouais. C'est le Voilà, 2020, et voilà, et merci. Et moi, au contraire, je ouais, suis ça, un 2020. joueur. J'adore PS, j'adore son 2020, gameplay. Euh, J'y ai rejoué il n'y a pas longtemps, j'ai tweeté là-dessus. Je me suis remangé une claque, alors que c'est vieillissant, etc. Mais, peu importe qui est la Juve, peu importe qui est le Bayern, si le contenu, etc. n'est pas bon, tu peux aller choper la Liga Mexicaine, la MLS... Euh, la G League tout ce que tu veux ça ne servira à rien donc je ne je peux, peux pas comprendre qu'on s'enthousiasme d'avoir récupéré mais, euh, un la Liga mexicaine. D accord. D accord. on s'enthousiasme avec dans une certaine mesure on te dit juste bah, une que oui, une petite, petite mesure bon. alors une ah, non, mais... mesure. je vais poser Moi, mais une il faut question bon. dans le chat est-ce que pour vous juste dans le chat après je te laisse continuer est-ce que pour vous c'est euh, cool pour l'avenir est-ce que ça vous rassure pour l'avenir oui ou non Voilà. répondez dans le chat et vas-y, uh, Imad, je te laisse uh, continuer. Non, je disais, mais Ali, franchement, je suis d'accord. Même où il le disait, c'est vrai que Konami n'a pas utilisé bien comme il faut les licences. Et ça, en vérité, depuis toujours. Euh, que ce soit avec le Bayern, avec Dortmund, euh, des lives avec des joueurs, euh, des op, ce que fait un peu FIFA, tu vois, finalement. Euh, je suis d'accord avec ça. Mais à l'heure actuelle, où le paysage est un peu obscur, les forces des ténèbres, tu sais, Voldemort, il a fait du chemin, tu vois, dans l'Empire e football. Une petite lueur d'éclaircie, tu vois. C'est en mode. Euh, tu dis quand même que les mecs, s'ils investissent sur une licence à en plus, en exclusivité, c'est que les mecs ne veulent pas abandonner et que finalement, ils n'ont pas mis le fameux drapeau blanc. Moi, c'est tout ce que j'ai Non, oui, ok. Mais moi, je suis C'est com comme il l'a dit Luther tout à l'heure le mec est tout bleu, il a juste bougé un orteil. C'est bah, tout. Oui, comme... mais quand okay. il a bougé un orteil, bah oui. Il a... Mais moi, je ne joue pas il e football à l'heure actuelle. J'attends la version 1.0. D'accord Je suis fan de la licence PES depuis toujours. Bah bah... Là, je joue pas parce que le jeu, il me convient pas. Euh, la sortie, elle a été catastrophique. N'ayons pas peur des, des mots et des oh, termes. Oh, oh. Mais euh, là, on te dit. Ouais, bah, ça, le le est chat est très, très divisé, hein, c'est hyper etc. intéressant. On te, on, on te dit « ouais, ça va pas revenir, c'est mort, etc. » Je te dis pas que ça va revenir en force. Ils ont fait une grosse erreur. Le jeu sur Steam, tout ce que tu veux, on va pas revenir sur ça. Mais là, on te dit quoi Ils arrivent encore, malgré cette situation, à faire l'acquisition d'un championnat entier euh, sous la barbe, entre guillemets, Enfin, euh, à côté d'un FIFA, tu sais, qui n'aura pas la Ligue mexicaine. C'est quand même un signal. Tu et vois, bah pour et moi… Ouais, pour moi, c'est euh, un signal euh, qui prouve encore une fois qu'il ne s'oriente que sur le mobile. C'est mon avis. Hein. Mais pour ça, moi, oui, c'est De toute façon, vous voyez la liste des titres tout à l'heure. Il enfin, n'y a rien de rassurant. Konami en hein, BNF Max, euh, si c'est juste lâcher de l'oseille. T'as pas besoin de montrer un projet sérieux. La Liga mexicaine, c'est celui qui lui a donné le plus d'argent, qui va récupérer l'exclusivité, voilà. c'est tout. C'est enfin, juste une question d'oseille. Konami a de l'oseille. Vous croyez que le directeur faut, faut de la Liga, il a faire. demandé à tester le jeu ah bah, ouais, ouais, Tu je n'en absolument bien. rien à faire. Euh, combien 14 millions Ok, et toi 16 Bon, bah c'est toi. Euh, c'est tout. Mais forcément. Ah oui, si, mais il n'y a rien de si, rassurant. A... Mais Neymar, ils n'ont jamais communiqué depuis la sortie du football. Rien du tout. Et D'ailleurs, Messi s'affiche même sur FIFA. pense que... Ouais, je pense que la politique, là, Luthor, c'est de se faire un peu petit après le bad buzz Mais monumental. Pas, euh, maintenant, comme je vous ai dit, les gars, euh, moi, je suis pas en mode wow, « waouh. tu crois que les gars, tu crois que j'ai vu le tweet de la Liga Mexicaine ?»« je suis dit, Allô, frérot wow, !» Mais si, tu nous l'as envoyé arrête, tout à l'heure, tu as dit que c'est <rire> C'est dit... le retour. Non, non, j'ai dit, j'ai pas... Ouais, qu'est-ce <rire> <qui rire> que tu <rire> dis Le retour, du <rire> carrément. Non, gros, qu'est-ce que j'ai dit C'est vrai que j'ai entendu, entendu ça, moi aussi. On se dit « bah oui, on sait que c'est compliqué. On fait « Voilà, le frigo, il est vide, frérot. » T'ouvres le frigo, tu vois une petite bouteille de con. Non, non, là c'est pas ça. Non, non, le frigo il est vite. T'ouvres le frigo, T'as un vocal de cornichon là. T'es tout le frigo, t'as dit c'est rassurant. On va dire c'est un signal rassurant qui est. Ah voilà, il y a le mot rassurant. Ultra pas définitif parce qu'on est encore à des années-lumière d'être rassuré bien comme il faut, mais frérot, on se dit quand même que. Bah, ils ont encore une force de frappe comme ça <rire> tu vois bah, voilà bon messieurs là c'est bien hein. je suis content il y a eu un petit peu de bagarre euh, non. à mon avis le sujet ah, d'après ça arrive, ça ah, arrive là, là, là, les gars à mon avis le sujet d'après ça va être la grosse bagarre parce que sur euh, Twitter il y a un tweet qui est apparu je sais plus quoi il y a quelques jours là et puis qui a fait pas mal parler ça parle de FIFA et de football mais let's go les gars, on en parle dans Mardi Débat. Je vous fais voir le petit tweet, il va il va il va apparaître, regardez. Ah, je qui, qui, qui, qui, qui ferait peur à un, à un, épi, à un épi, épileptique. Tellement, <rire> c'est trop, en fait. L'inertie, les mouvements, il n'y a rien de naturel. C'est cool. un... un... très... dégueulasse. Disons les mots, c'est dégueulasse. Non, mais c'est très intéressant. je oh, crois que la musique, elle est trop forte. Ça y est, ça y est, y l l oh, okay, je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé, désolé, les amis. Je ne ah, pensais okay. pas qu'il y avait de la musique là-dessus. Ouais, Désolé, mais alors... Fait, man... Non, mais c'est ignoble. Ouais, mais en fait, ce qu'on voit, les mecs, honnêtement, c'est pas nouveau. Moi, la vérité, si jamais j'ai accroché à FIFA pendant des années, des années, c'est aussi... Moi, j'appelle ça les, les fameuses glissettes de FIFA. Tu vois, j'ai l'impression, le joueur, il glisse, en fait. C'est le moteur graphique là. qui est pourri. Il est... Et ça fait des années que c'est comme ça, tu vois, pour moi. Et oui, bon, e football c'est plutôt bien fait, tu vois. Là, je Ouais, les mouvements et football, c'est top hein. très bien. Mais Aut allez. Autant en termes de stratégie, je vais taper sur Konami, a aucun problème, c'est légitime. Par contre, et c'est ce que j'ai dit dans mon tweet, au niveau du gameplay, je me suis remangé une claque en y rejouant. J'adore le gameplay de PES. Ouais, alors ça, c'est mais... pas PES, c'est e football. Hein. Ah, oui, mais c'est pareil, c'est oh, la, bah, bah, bah, me... la même base. Non non non, tu ne me compares vraiment. Tu ne me compares pas, pas le gameplay d'eFootball à PES, s'il te plaît. Il m'a dit quelque mais, chose parce qu'il il va m'agacer Mais il ils partent il part sur exactement la même base. Non non. non, non Luton. Luton. Même bah base, si mais... il m'a dit lui c'est la même base. Je pas la même base. Je pense qu'il y a une base lui. Non mais s'il vous plaît. Après tu disais justement toi t'es un peu tu que ton jeu devienne comme ça. Mais du coup, tu penses vraiment que les, les anciens FIFA... Moi, j'ai l'impression que tous les derniers FIFA, je le suis notamment dans la scène e-sport, avec mes gars et tout ce que je fais dans cet univers, j'ai l'impression que le jeu, bah, ça fait quand même un bon nombre d'années qu'il est comme ça. Avec oui, tu sais, cette petite in cette inertie qui finalement n'existe pas. Tu vois, par exemple, pour moi, la différence qui est assez frappante, il me semble que tu vois, euh, par exemple, là, Leroy Sané, il utilise, j'ai l'impression, que son pied gauche sur FIFA et en fait, son corps fait en sorte qui se mettent dans des positions un peu bizarres pour Bien utiliser que son pied gauche alors qu'à sur sur pes tu vois que parfois il ne peut pas gros tu sais, son sa jambe non peut mais pas là c'est là c'est magnifique euh, le, le, le toucher de balle je, je suis positif les gars je l'ai ouais. dit là c'est oui. par contre par contre est-ce que pour autant Tiens, Will, est-ce que pour autant alors là euh, sur ces petites images oui euh, tu as l'impression qu'eFootball, football c'est un vrai jeu de foot et Fifa est-ce que pour autant tu prends du plaisir à, à jouer à e football et est-ce que e football est un bon jeu de foot bah voilà, ça c'est la question que je vous pose les mecs. Bah non après euh, non il y a des euh, là c'est une séquence en fait euh, c'est c'est un petit peu euh, l'arbre qui cache la forêt euh, mais le jeu FIFA a ses défauts et, et, a, et à côté il faut aussi à ses défauts mais c'est vrai que sur cette séquence c'est criant et euh, on a, sur la, la première la première partie de la vidéo on, on voit que il y a des anim, des animations qui sont font pas du tout réalistes, qui sont qui sont pas du tout naturels. Et, et le principe de, de, de, du football, c'est quand même d'essayer de reproduire la réalité. Donc euh, c'est dérangeant. Mais à côté de ça, il y a d'autres problèmes quand même dans. C'est plus le c'est plus le frostbite ouais. euh, sur sur. C'est frostbite. Euh... .0, ouais, je 0, je ouais pense une ça, nouvelle version, ouais. un truc comme ça, la même mais chose. Ça reste, ça reste encore le. Comme l'unreal le... 4, unreal 5, finalement, ah, c'est vrai... c'est juste une évolution quoi. Alors dans, ouais, la, on... dans, le chat, ça, dans le chat, ça, ça me fait... Ça, voilà, j'aime bien, ça me fait, fait rire. Je dis pas que... Enfin, le gameplay, non, les gars, je suis désolé. Pour moi, le gameplay, il n'est pas top. Sinon, il y aurait tous les, jeux, tous les mecs qui jouent à PES, ils joueraient à e-football. Sauf qu'aujourd'hui, il euh, y a peut-être 3% des mecs qui jouent à PES qui jouent à e-football. Ça, c'est un fait. <rire> le... Après, qu'ils vous plaisent ou pas, qu'ils vous plaisent euh, chacun. Voilà, il est euh... différent. Il est, non, il est particulier, hein. ouais. Mais... Il est particulier. Il est, il est très éprouvant, pour le coup. Euh, euh, je après... pense que toi, qui joues beaucoup, Will... Euh, quand tu enchaînes les matchs à un très bon niveau, euh, par exemple, je parle division élite ou où, euh, où tu vas chercher tes quatre dernières victoires en de champion un match, euh, tu dois être à fond. Oui, bien sûr. Tu es très fatigué. De... C est, c est, c est et justement, c'est ces mouvements-là qui t'obligent à suivre le joueur euh, bien sûr. plutôt que d'anticiper. En fait, tu dois suivre. Tu dois être en réaction tout le temps, et c'est très très fatigant. C'est usant, bien sûr. Le ah. jeu est usant, les matchs sont usants, mais et, et euh, le gameplay n'aide pas en soi à, à, à, à comment dire à se reposer, à être tranquille et à jouer pour le fun. Non, c'est vraiment, hmm. il faut vraiment aller prendre, épuiser dans les ressources, surtout sur des matchs importants, des matchs clés, des matchs euh, hmm. déterminants en fonction de... Après, le, le casu, peut-être que lui, il, il va jouer normal. Il va Ouais, voilà, tu là. vois. Il va pas, il va pas trop prêter attention à tout ça. Mais c'est vrai que pour le joueur compétitif, puisqu'il soit pro ou pas, juste le, le mec qui aime bien... Euh, Bien qui aime bien gagner tout simplement, gagner, ouais. ouais, ouais, ben ça va être c'est vrai que c'est fatiguant. On va bien pas sûr. refaire le débat dans le chat, hein. euh, Tiki Taka. Moi, depuis le début, je l'ai dit que le jeu il avait du potentiel. Je, je répète, hein, je l'ai dit depuis le vrai. début, depuis ouais. le premier jour, mais ah, de FIFA ou du football, mais mais les gars, attends, attends. Avec mais, de mais mais mais <rire> moi quand tu viens de PS 19-2021, j'avais pas envie. Hmm de rejouer un jeu qui a du potentiel, j'avais envie d'être dans la continuité, ouais. d'avoir un bon jeu, voilà. C'est exactement Donc, laissez -moi ça, laissez-moi tranquille, tranquille -dire... avec votre potentiel, j'ai pas envie d'un jeu à potentiel, je veux un bon jeu. Et, Pour je gros, vais vous le dire, j'ai ai arrêté FIFA, et j'ai arrêté FIFA, parce que FIFA, j'aime plus, euh, voilà, mais, malgré tout, FIFA, bah, même au niveau du gameplay, je prenais beaucoup plus de plaisir que sur eFootball, voilà, c'est dit, après, chacun ses voilà. goûts les gars, moi, je critique je pas ceux qui jouent au jeu, jouez au jeu, si ça vous fait kiffer, mais ne me faites ouais. pas dire que c'est un bon jeu euh, euh, ou que c'est parce que je maîtrise pas non, le jeu. Ça, ça oh. me fume, mais bref. Mais voilà. Ouah, tout. ça, c'est les fameux débats. De toute façon, c'est des débats stériles. Faudra qu'on l'ait. Non, non, demain... on l'aura. On ce débat. Non, mais non. Demain, tu vas au grec. L'autre, il prend un escalope. L'autre, il prend, je ne sais pas, un double viande. Il prend une tortilla, Tu fais ce que tu veux. Moi, je trouve ça pas bon. L'autre, tu trouves ça bon. Elle ouais, comment bouffe, tu fais à aimer, chaque euh... fois, il vous parle. Non, Comment tu peux aimer l'escalope boursin, frérot Ouais, ouais pas t'es pas non, obligé d'être cuisinier <rire> pour. D'ailleurs, euh... faut non, arrêter. D'ailleurs, faut arrêter ce délire. C'est juste la notion de potentiel pour moi, la exclure définitivement de PES. Pourquoi Parce qu'en fait, je, je, je suis trop le, fin, le jeu depuis que je suis tout petit. Euh, PES, ça fait depuis 2015, peut-être 2014, 2015, on se dit quoi Il y a un potentiel, il y a un potentiel, il y a un potentiel, il y a un potentiel. Mmh. Au ouais, bout d'un euh, moment, ça va. Quand que tu veux une révolution de jeu de football, quand tu fais des très bons PES pour les mmh. 17, 18, 15, 19, et que tu arrives à te dire, ouais, mais il a un potentiel, il faut attendre. Frérot, J'ai pas envie d'attendre jusqu'à 75 ans, 76 ans. Sortez-nous un bon jeu, sortez-nous la version 1.0 et on a envie de kiffer. Si demain le jeu te plaît, tu y vas et c'est tout. Et là, s'il te plaît en l'état… Je m'en go. sais ça me fait penser à un truc, les amis. Ça me fait penser à un truc. Déjà, je vous, on en reparlera en fin de live. D'ailleurs, ça arrive bientôt. Mais la semaine prochaine, je donne, je donne une semaine de vacances. Voilà, je suis comme ça. Une semaine de vacances pour mardi débat. On revient dans 15 jours. Et j'ai envie d'un truc, les gars, parce que il y a des mecs qui aiment le football. Bah, je veux qu'il y ait un mec au prochain mardi débat qui viennent avec nous en vocal et qui nous défendre voilà. son ouais exactement son et qui nous disent ouais. qu'il aime ça pourrait ça peut être intéressant et on va en débattre bon de... objectivement la, la confrontation voilà confrontation amicale ça veut dire qu'on va sélectionner on va demander mmh. on va sélectionner parce qu'on veut pas de fous non plus il y a des fous partout on veut pas de malades qui insultent etc mais un mec qui a envie de parler donner ses arguments tu vois par exemple un Pedrito pourquoi pas etc mais voilà ça j'ai envie les gars j'ai envie de faire ça et au moins, euh, voilà, on, comme quoi, on donne la parole à tout le monde. Enfin, à tout le monde. Oui, il ouais. y a des gens qui sont souvent sur le chat et qui connaissent Exactement. Très bien Exactement. Ça peut être intéressant. Mais moi, je m'entends. D'ailleurs, de <coughs> toute façon, on se le dit, mais on le sait tous. Euh, Idé Kouné et le Poulain. On connaît plein de mecs. On connaît des mecs qui aiment bien le football. Et on, on, voilà, on, on s'entend très bien avec eux. C'est pas pour ça qu'on ne on on leur ça jette pas des gars, cailloux. On, tu vois. Moi, ça me dépasse ce délire. Moi aussi. Je vois des tweets, hein, des petits tweets. On... On parle pas beaucoup sur Twitter, mais on surveille ce qui se passe. Mais fait. oui, oui. Euh, tu sais, on dirait qu'il y a des milices, tu vois, on dirait il y a oh, bah des sectes, etc. Mais les gars, les gars euh, calmez-vous. Chacun, hein. chacun fait ce qu'il veut. Si demain le mec il te dit que le jeu il est éclaté, bah soit, pourquoi pas, il a le droit de dire que le jeu est éclaté. S'il dit qu'il est incroyable, même si toi, tu as la conviction qu'il est éclaté, qu'il y a un temps en autre, qu'il est, qu est magnifique. Euh, ouais. Casse la tienne, frérot. Bah, ouais, tu, tu vois, je je pense que, que, que le, je... le plus important, c'est n'oubliez pas que vous êtes les clients. Vous n'êtes ni les commerciaux, ni les actionnaires, ouais. ni les. Vous êtes des clients. Donc voilà. Vous qui mettez je pense que, argent, que ça peut être. Ça peut et être vous devez être exigeant. Ça peut ah, être intéressant. Pour revenir à la séquence Voilà. Euh, Will, tu m'en un gros, gros spécialiste FIFA. Moi, j'entends ce que dit Will. Gare, je te il dit, y a images. plein d'autres trucs e-football qui ne vont pas, etc. Parce qu'en vrai, c'est vrai que tu prends juste la séquence comme ça. Bah, le mec, qui se dit « Ah ouais, bah, le football, ça ressemble plus à, à du football. » Et il va lancer le jeu. Et là, bah, il pourrait être très surpris. Sûr. Tu vois, Mais d'ailleurs, qu'il le fasse, pas le jeu, il est gratuit. Moi, j'invite tout le ouais. monde à le tester. Hein. Ouais, c'est comme, comme ce que disait Ali tout à l'heure, qu'il a pris plus de plaisir en jouant malgré euh, la, la séquence qu'on voit là, mmh. à, à FIFA qu'à qu qu e-football. Et, euh, et qu'en en fait, ça, c'est bah, vrai que c'est c'est Comme j'ai dit, c'est l'art. Non, la non, j'ai pris du plaisir à jouer à eFootball. football ah, non, pour le du... Mais ouais. sur FIFA aussi. J'en ah. prends différemment. Voilà, ok. Ok, my j'avais peut-être mal, mal compris. <rire> <alors. Mais> attends, <rire> attends, tu prends du plaisir avec qui e football depuis qu'il est sorti là ou Non, non, pas il e football ah, euh, pe PES 21, ah, mais, mais bon, bon on ne va pas refaire le débat de plaisir. la base, etc. Okay, mais oui, oui PES 21, j'y ai rejoué avec un pote. Donc, Will. Enfin, voilà. C'est pas pour, pour le me vanter ou quoi que ce soit, mais en gros, dans le, dans le My club j'étais un gros joueur, tu vois. Mmh, ouais, et euh, et ouais, du coup, euh, je jouais en mode compète j'utilisais un peu les phases du jeu, etc. Là, j'ai rejoué en mode détente parce que ça faisait plus d'un an, enfin plus de sept mois que j'ai pas rejoué. Et j'ai rejoué avec un pote qui était très bon aussi. Et j'ai kiffé le gameplay parce que la base du jeu, elle est magnifique pour moi. Hein. Et... Euh... Et voilà, après, je pense que FIFA aussi, peut-être que quand ils jouent en détente, en mode casu, etc., ça peut être sympa aussi, avec des équipes que... qui ne sont pas sur etc. Je pense, ou même sur ou pas, je pense juste que quand tu es dans une, dans, dans, dans, une, euh, dans une logique de casu, en fait, le jeu, le jeu est bon. Le jeu est... Lui, Lui, il ne va pas avoir toutes les, les, les imperfections. Bien sûr, il est, est diversistant ouais voilà. qu on qu'on est trop et expert et trop et, et du coup qu'on on, on est un trop. peu trop dedans ouais en vrai de vrai ouais c'est un 100%. petit peu notre notre corde de métier tu vois on est un peu trop dedans on fait on attention on, on, est, on est là pour ça tu vois on est là et pour ça on est là pour dire ouais là c'est pas bon là c'est trop si, c'est comme ça et je te et rejoins donc... de ouf en reprenant juste l'exemple culinaire d'Ima tout à l'heure quand on parlait de steak de, de ah, triple si dinde déjà, machin gars, un cuisinier va absolument pas juger ton je sais pas ton grec comme toi tu vas le juger toi, t'es un mec, voilà, t'as envie de manger ton gars. Un cuisinier, il va dire oui, mais attends, mais là, la cuisson, elle est pas bonne. Euh, là, le fromage, il n'est pas de qualité, il est machin. Et je pense qu'elle est là la différence. Et il faut pas oublier que la masse, c'est des casus. La ouais, masse, c'est des casus, c'est Alors... clairement ça. Et, Et c'est pas, pour... pas pour c'est pas pour, rien que, que, que les jeux, euh, que FIFA se porte merveilleusement bien, parce que si, de, si FIFA, la, la, la, gros de sa clientèle, c'était euh, uniquement euh, la Des scène compétitive, ouais. les hardcore les, les, les mecs pointilleux qui connaissent, etc. Bah, ça, ça ferait longtemps, longtemps, longtemps qu'il qu les a... vente. Euh, tu euh, as, ouais, as bah oui. tout à fait raison. Franchement, tu as et tout, et tout à fait raison. Et en plus de ça, Will, oui, les gars, faut pas oublier un truc. Nous, on est un peu matrixé Finalement par Twitter. Twitter, ça représente combien, ah, y a un de il... pourcentage, tu vois, des personnes qui jouent au jeu. tu as Totalement. des millions de joueurs qui s'expriment sur Twitter, qui, et genre, je veux dire là, le pourcentage, il doit être d'un ridicule. Moi, je vais, je vais prendre un exemple, mais ça me vient à l'esprit. La scène Twitter, euh, c'est la scène Twitter. Mais derrière, bah, récemment, je me suis mis sur TikTok, et c'est en me lançant sur TikTok que j'ai découvert. En fait, le public TikTok. C'est pas le public Twitch, c'est pas le public Twitter, c'est pas le public. C'est un public encore plus casu, encore plus. Yeah. Genre vraiment simple, neutre, avec aucune influence, qui n'est pas du tout dans, dans, dans, dans tout, ce que tout ce que nous on connaît. Et, et, et c'est là où tu te vois, en fait. mais en, Tu te dis, mais vraiment, le casu, en fait. De toute façon, c'est la cible, cible, tu vois. D'ailleurs, c'est mais mais en fait, la cible des, des créateurs de jeux vidéo. Et. Euh, C'est là où tu te dis, euh, Konami, euh, il cible plus vraiment euh, les bonnes personnes, tu vois, parce qu'il les cible plus, les casus. À part que si, là, ouais. leur jeu, il est free to play, mais à part ça, mm. pas très accessible, bah ouais, mais, allez, les menus, et, ils, et, sont, et, pas, ils et, sont pas ils ergonomiques, ouais. tu vois. C'est ça, et en fait, le délire, tu vois, oui, les gars, vraiment, moi, j'ai des potes, ils sont encore une fois pas dans l'esport et tout. On est là, tu sais, euh, Ali, on a déjà joué avec eux, tu sais, la e Imen, etc. Euh, bien, bien en partie, les mecs, tout le monde kiffe FIFA, tout le monde parle des cas, ah de ouais. Club mais Pro. Et moi, je vous dis j'oublie le gameplay ouf, à ce moment-là aussi. Mais hein. moi, ça me mais fait kiffe, de, de ah parler oui. aussi, de me détacher un peu de ce côté, genre expert, non, le gars il est là, on sait qu'il y a des défauts gros, mais vas-y, ça reste un jeu c'est pas ta vie, c'est pas, ça. il faut pas prendre à cœur. Ça. genre tu te lèves le matin non, moi FIFA, la vérité on... les gens en, lutte, en même temps tu me trolles parfois ouais, je m'amuse sur FIFA de ouf cette saison, je suis en cop avec mon zinc je fais même en solo, je suis montant en élite j'étais content, je fais mes maths, etc au-delà de, de tout ce qui est assez. C'est As Mino qui a joué pour toi Pas <rire> <Toi, toi, rire> ouais. le dire ça, c'est redire ah, ouais. <rire> mais <rire> le délire <rire> en je... fait, c'est que je, je trouve que voilà, chacun trouve un peu tu vois, ce qu'il qu a envie. Il y a du, pour moi, FIFA, il y a du contenu, l'ergonomie, les musiques. Il y a des trucs dans le game, gameplay qui me dérangent, mais il n'y a aussi aucun, pas que des trucs dégueulasses. Les gars, petite anecdote. Je commence à faire des remakes euh, sur FIFA et beaucoup me disaient « Ouais, mais match, tu vas grave galérer parce que FIFA, il n'est pas réaliste. » Je vais sortir une dinguerie, hein. mais il y a plus d'animation qui se réfère au football. dans FIFA oh là là. Que oh, je suis pas. Attends, attends, je suis pas. Ohlala, oh oh oh je te le dis des mois après et je ne rigole pas. Oh la comédie, tu le loupé, pas gars là. Tu mets rivals ou je sais pas quoi, bro. Ouais, Fip juste pas, son pas, mode, pas, pas, pas mode mode normal. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ali, il a perdu connaissance. Non, il y a vraiment, il y a vraiment une différence entre le mode normal, le jeu. Mais je dirais même que c'est lié au mode. En fait, c'est pas lié au mode c'est plus que lié que... aux animations alors je, je, je, je, je, je peux absolument croire Imad quand il dit que il euh, y a 15 fois plus d'animations et elles sont plus là. réalistes c'est ce que tu en fais après et la vitesse à laquelle va le jeu et comment ouais. tu les exploites qui font que tu oh, bah, as l'impression qu que c'est de la dope, ou tu as l'impression que c'est bien tu sais genre par exemple Merci, là, je voulais refaire je voulais refaire le but de georgia alba sur la passe de daniel alves sur mm. PES. À part un coup de chance de ouf, c'est impossible. Pourquoi Parce que Jordi Alba, quand il reçoit la balle en reprise de volet, es, c'est plus limité quand il a reprend de volée la balle dans un, dans un PES. Alors que dans FIFA, tu as plus de variabilité, de, de, on va dire franchement, une panoplie plus intéressante t as, t as de plus frappe Et je sais, plus je de sais que la frappe, la frappe, je l'ai réussi très facilement sur FIFA. Je faisais mes petits tests. Et sur PES, c'est un peu plus rigide et un peu plus direct. Et je vous jure que ça m'a étonné de ouf. Hein, parce que moi, euh, bon, je maintiens que PES, en termes de, de réalisme, c'est exceptionnel et tout. Mais de FIFA, il ne faut pas l'enterrer. Notamment les angles de tir, les replays, certaines animations. Le petit geste technique que met euh, Di Maria sur Vinicius dans Brésil-Argentine. Le, le petit toucher de balle, euh, tu sais... Dans FIFA, j'étais saucé. Je me suis dit « Waouh, on peut faire ça dans FIFA ?» Tu sais, c'est des petits trucs que tu vois jamais en D'accord. Donc... Ouais, mais, mais tu les vois jamais parce que justement, l'orientation qu'ils ont donnée ouais, au Gameplay, voilà. c'est qu'ils n'en ont rien à foutre de cette petite de animation. De Elle t'avance en rien. Ouais, euh, tu dois ouais, faire ouais, ta virgule, ça. tu dois faire ton truc. Ouais. Ouais, c est, c est... Mais, mais en tout cas, je te dis… Euh, mais en termes d'animation, je, je veux bien te croire. Je ne suis pas matrixé, Tiki Je vous promets, FIFA, je l'ai décortiqué cette année. Je pense niveau expertise vous le connaissez pas PES il fait, PES, ça fait 10 ans je le connais franchement bah, oui. le jeu quasiment à, à 200% je moi je vais donner une anecdote attends je vais donner et... je vais donner une anecdote j'étais j'étais euh, je sais plus c'était pour en 1960 <rire> c'était je crois pour la sortie de PES 20 on avait été avec euh, avec e -Match et Konami France tester le jeu en, en, en avance normal eh ben, euh, il bien, des coups, nous, Là, on jouait, on testait des gestes, des trucs, il disait ça, ça c'est nouveau, ça, ça y était, ça, c'est nouveau, ça, c'est nouveau. Il connaissait, ouais, il connaissait tellement le jeu monstre, par le cœur qu'il sait, il savait, mais il n'y avait, euh, avait pas <rire> eu beaucoup <rire> de trucs. Il y avait eu cinq trucs, 10 trucs, il, il les a trouvés en, en pas longtemps. Donc, euh, il n'y a pas question en de fait, se faire ouais, matrixer en fait, ou pas, tu vois. En fait, ouais, le truc, c'est que là, j'ai fait le même travail, du temps Après, il me en reste encore, tu vois, beaucoup de, de mois, on va dire, ou même d'années, tu sais, pour arriver à un mec qui maîtrise tout. Mais en fait, cette année… J'ai découvert FIFA autrement, tu vois, avec cette ces, ces, ces dimension-là. C'est intéressant. N'oublie pas le côté compétitif, parce qu'on a tous ouais, gagné. Ouais, ouais, hein. Je voulais monter en élite, taper des mecs ou quoi. Mais j'ai été étonné, honnêtement. Ah, été grave fait... étonné. Et je pense que FIFA devrait justement sensibiliser un peu plus, tu sais, dans les trailers. Mais dans comme l'a dit etc. le Poulain, c'est l'orientation qu'ils ont pris, qu'ils ont choisi. D'ailleurs, Yaya, je réponds à ta question. C'est l'orientation ouais. d'Esport. Si Esport demain décide... Ils avec la même base, ils peuvent nous faire un jeu comme l'a dit euh, Imad, très très simulation. Bien sûr. Ah hein, oui, ils, ouais, ils peuvent nerfer ce qu'ils veulent. Ils l'ont déjà fait. Ils peuvent. Ils ah avaient, oui, les ils avaient peuvent enlevé la fort, défense automatique. Angles... Fallait, fallait défendre manuellement. Mais la commune à la gueule, ils ont remis. Ils peuvent nerfer tous les gestes techniques, baisser la vitesse du jeu. Et voilà, ça, ils en sont capables. Ah ouais, je pense que voilà, tout n'est pas jeté après moi. FIFA, que ce voilà, le truc l'animation qu'on a vu, c'est ça. Moi qui entre autres, me, me dérange un peu et surtout aussi, bah, on trouve un peu ça sur PES, mais FIFA toujours la même peut-être façon de jouer, c'est-à-dire on sait ce qui est efficace, on le fait et ça c'est un peu le fléau, on va dire, des jeux en, en multi, quoi, c'est comme ça. quoi. Messieurs, très très très bon mardi débat, c'était un très très bon mardi débat, j'ai beaucoup aimé, je vous rappelle, la semaine prochaine, Petite euh, semaine de vacances. On se retrouve donc dans 15 jours. Euh, voilà, les... Merci, Will. Hein. J'espère que, que ça t'a plu. Tu as été parfait. C'était un plaisir, oui. Ouais, c'était grave mais cool. C'était <rire> top. En vrai, j'ai bien aimé. On n'a été... pas toujours été d'accord. Ah, mais ça, qu quand bon. même. Heureusement. <rire> Et comme à chaque fois, vous allez avoir chacun le mot de la fin. Avant de finir, je vous rappelle que. Euh, bah ce soir, il y a Monaco qui joue, hein, Dagui aigu en coupe. Euh, et il y aura le live de nos amis de Stad Insight sur euh, Twitter et Facebook. Voilà, ils vont être en live à 20h45. Donc n'hésitez pas à aller euh, bah suivre le match avec eux. Euh, vos mots de la fin, euh, le poulain, allez, ton petit mot de la fin. Euh, merci à tous. Euh, J'ai hâte de vous revoir. Et puis. Euh... Et puis, <rire> puis, euh, vous puis vous continue revend, continue à kiffer. vous revoir. Il y a une principal. semaine de vacances, qu'est-ce que tu parles J'ai hâte de vous revoir, on part pas... pas... <rire> ça va te manquer, c'est ça Ça va te manquer <rire> Ça va beaucoup manquer. Beau. Imad, bon, Moi, je voulais déjà remercier Will, c'est un mec que ouais. je suis depuis longtemps. Euh, ça fait partie d'un des, des créateurs que je préfère sur la scène FIFA. Il est bienveillant, il est bon délire et tout. Ça fait longtemps que je te le dis, tu vois même sur Twitter ou quoi. Et euh, franchement, merci encore une fois de l'invitation. Et moi, pour moi, tu dois que... Ah, il t'a invité. Tu dois que percer le mur, tu vois. Vraiment, tu es une <rire> personne, tu mérites vraiment d'avoir une visibilité de fou malade. Ah, c'est déjà je bien. Suis... C'est même pas, je pense, elle va arriver, tu vois, Inch'Allah. Je sais te souhaite voilà, tout le bien. Et merci, ah, le merci, chat, c'est Ah, tu m'as ému, là, merci beaucoup. Bah, merci, tiens, merci. oui, il est à toi, qu'est-ce que <rire> tu as à dire Bah, écoute, euh, déjà, merci à, à, à vous trois, les gars. Euh, ça fait plaisir d'avoir passé cette, euh, cette petite heure et demie avec vous. Euh, pas mal de sujets, pas mal de choses, on n'est pas toujours d'accord, mais c'est comme ça qu'on s'aime. Hein. <rire> et, ouais, puis, ouais, et, et, puis, et puis, bah, merci, Mad. Euh, merci pour la ce for, comme toujours. Euh, on est ensemble depuis, depuis, depuis, depuis, depuis, je ne sais pas combien de temps, on avait privé ah, de se ouais, faire un ouais. truc. Ça y est, c'est arrivé, ça fait ouais. plaisir. Merci, Luthor, pareil, pour, pour l'invitation. Et, et le crack, Ali, toujours là, dans l'ombre. <rire> <rire> <rire> merci, les gars. En tout cas, c'était un la plaisir. J'espère que tête. le chat vous a apprécié aussi. Et... Yes. C'était cool Merci cool. les gars C'était mardi débat Tous les mardis Ici même Bon sauf la semaine prochaine On prend un petit peu de vacances Les gars je vous donne une semaine de vacances Allez faites vous plaisir Mais revenez avec de super sujets Pour qu'on puisse débattre Avec encore une difficile. fois Un invité exceptionnel D'Agué pour ce soir J'espère vraiment qu'on va, qu on va ah, passer on espère, hein. Je vous souhaite une très bonne soirée Merci encore ah, Will voilà. Le crack. Grand <rire> <Bonne rire> salut à toi. tout le monde ciao, ciao tout le monde Ciao, ciao le ciao, chat allez. Ciao, ciao. <rire>